Bon, alors, deux, trois petits mots pour commencer déjà de remerciements. Merci d'avoir bien voulu venir discuter avec nous d'un sujet qui est quand même assez primordial pour nous. Hein. Donc, euh, bah, Baptiste dira des mots, parce que c'est lui qui pilote le, le groupe de travail sur les aspects un peu, plus, un peu plus politiques, entre guillemets. Et moi, deux, trois mots d'organisation, pour les, les camarades qui, qui, qui nous suivent et qui ont déjà posé la question. Donc, oui, c'est format webinaire, ce qui fait qu'on ne vous voit pas, mais par contre, on vous lit. Et donc, avec... Euh, Camarade du Pôle qui s'appelle Victorien pâté on prend toutes les questions et les remarques que vous aurez dans le chat, nous en plus ensuite on les condense et puis on s'occupera de, de transmettre les questions à Barbara Romagnon et à Michel Husson. Voilà, donc euh, peut-être qu'en quelques mots je vous laisserai après euh, Michel Husson et Barbara Romagnan vous présenter, je pense que c'est mieux quand les personnes se présentent <rire> elles-mêmes, Ce sera toujours mieux fait et si ça te va Baptiste peut-être que je te laisse la parole tout de suite et puis on, on avance. Oui, bah quelques mots très rapides. Donc D'abord, pour remercier à mon tour les, nos deux intervenants, donc Barbara Romagnan et Michel Husson, préciser que ce webinaire s'inscrit dans, dans le cadre de, de la phase d'actualisation en fait, de la campagne 32 heures de la CGT, hein, puisque c'est une campagne qui n'est pas nouvellement lancée. Hein. Je rappelle qu'elle a été lancée en, en 2016. et donc bon, La direction confédérale s'est dit en fait à l'automne dernier que d'une part de la situation épidémique et puis d'autre part des enjeux électoraux qui se enfin dans lesquels on est déjà mais qui ne vont faire que monter en charge dans les dans les mois qui viennent il était euh, voilà important d'une part qu'on actualise notre campagne et puis d'autre part qu'on qu'on fasse effort d'investissement du débat public sur la base de, de de questions et de propositions euh, visant à, à marquer l'importance des questions sociales dans, dans la situation et puis euh, y compris donc dans la dans la campagne électorale. C'est donc dans ce cadre-là qui a été produit un premier travail donc par le groupe, je vous en montre la couverture. Voilà, donc un livret argumentaire euh, sur euh, les 32 propositions de la CGT pour pour les 32 heures donc dont les, les camarades ont dû euh, pour un certain nombre, commencer à en prendre connaissance. Euh, bon, C'est un livret qui se veut à la fois argumentaire, euh, propositionnel, euh, mais qui vise aussi à marquer euh, un élément qui nous nous paraît important. Je pense qu'on y reviendra dans le débat, c'est-à-dire l'idée le, que les 32 heures, ce n'est surtout pas un sujet de la seule CGT. Hein, C'est un sujet qui prend... Euh, y compris une résonance importante au niveau international. C'est aussi un sujet qui est porté dans le débat en France. Et donc, voilà, l'idée, c'est aussi qu'on que, qu marque bien l'idée qu'on n'est absolument pas isolé sur cette question-là, bien au contraire, que c'est vraiment la réduction du temps de travail et 32 heures des, des questions tout à fait modernes. Et donc, un tout, tout dernier mot avant de laisser la parole à nos intervenants pour préciser qu'en fait, la campagne est articulée en deux temps. Donc, on est là sur une phase, à partir du premier travail qu'on a produit une phase interne de débat avec les organisations pour euh, d'abord vérifier si ce qu'on a commencé à travailler euh, correspond, quels pourraient être les éléments d'amélioration et quels sont les messages qu'on a besoin de, de construire pour la deuxième partie de la campagne qui démarrera. À l'automne, a priori, donc en octobre, avec une initiative de lancement. D'ailleurs, peut-être que nos deux intervenants seront de nouveau mis à contribution. On verra. Donc une phase cette fois de lancement public de cette campagne de la CGT pour la RTT pour les 32 heures, visant voilà à la fois à s'adresser au travail aux travailleurs, au grand public, et puis voilà marquer le marquer le débat le débat public dans le contexte que j'évoquais au début de mon intervention. Voilà et oui, alors vraiment tout dernier mot pour Profiter de l'occasion pour dire aux camarades qui assistent à la réunion que le groupe de travail confédéral est évidemment disponible pour, comme on a commencé à le faire, animer des réunions dans les organisations à la demande. Et donc, on vous invite à nous contacter. On sera très heureux de répondre à vos sollicitations. Voilà. Merci Mathieu. Bah, peut-être que Barbara Romagnon pouvait vous présenter rapidement, et puis ensuite, je laisserai ouais. Michel le faire. Et si ça vous va dans l'ordre, je me disais que Michel pouvait peut-être commencer, parce qu'il y a un aspect un peu plus de long terme, etc. Et qu'on pouvait ensuite passer l'intervention de votre part, Barbara Romagnon, sur, bah, en fait à partir du rapport hein, dont vous avez été rapporterie ouais. sur les 35 heures. Ça vous va comme ouais. ça Très bien. Bon, sauf et si ben... je vous intimide trop, vous pouvez m'appeler Barbara, c'est peut-être plus simple. Ah ben bah, ça, c'est comme vous voulez, mais je ne voulais <rire> surtout pas me montrer le discours. <rire> bah, je non, vous appelle non, je Barbara, je... alors. Voilà. Euh... Donc moi, si je vais intervenir là, c'est parce que ce sujet me passionne et m'importe beaucoup, mais surtout parce que quand j'étais parlementaire de 2012 à 2017, j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur les 35 heures. Si on a le temps et si ça intéresse, les conditions dans lesquelles j'ai pu être rapporteur de cette commission d'enquête sont y compris intéressantes sur ce que ça révèle du rapport à cette question y compris des socialistes qu'il avait mis en place, puisque j'étais membre du Parti socialiste à cette époque. Et aujourd'hui, je suis plus occupée de compléments d'objets directs, d'usage de l'imparfait du passé simple dans un collège d'un quartier populaire. Très bien. Ben merci. Michel Écoutez, moi, je suis économiste, je suis chercheur associé à l'IRES, qui est une, une, un, un institut qui est lié au syndicat représentatif. Et euh, chercheur associé, ça veut dire retraité. Et donc, j'ai pas mal travaillé sur l'emploi. Et euh, la présentation que je vais faire assume le fait que je suis un macroéconomiste brutal. Il y aura donc des courbes, des statistiques. Parce que ce que je voudrais montrer, c'est que fondamentalement, le, le chômage, c'est une réduction du temps de travail insuffisante par rapport aux, aux emplois disponibles. Très ah bien. Eh ben, si tu veux, je peux partager mon écran pour mettre tout de suite les diapositives que tu voulais montrer. Mmh, euh, en 15-20 en minutes, ça ira, tu penses Oui, oui, oui. Super. Eh ben, allez, je partage mon écran tout de suite. Voilà. Alors, la première courbe, elle montre que la durée du travail effective, la, la courbe en rouge, a baissé euh, depuis, le, je commence aux, aux années 60. Je n'ai pas euh, prolongé, mais ce qui, vous verrez que la fin de la courbe, là, les, les 15 dernières années, elle est à peu près plate, c'est-à-dire qu'on a cessé de faire baisser le, le temps de travail. En dessous, la courbe verte, c'est une durée des travail baptisée de plein emploi, c'est-à-dire en gros, on prend le nombre d'heures totales travaillées et on divise par euh, la population active, c'est-à-dire les gens qui sont en emploi et les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, si on avait réparti ce volume de travail, ce nombre total d'heures de travail, on arriverait à une durée du travail inférieure, la courbe verte. Et ce qui est important de voir, c'est que l'écart, c'est quasiment arithmétique, l'écart entre les deux, c'est le taux de chômage. Vous voyez qu'au début de la période, dans les années 60, les deux courbes ne sont pas très éloignées, le taux de chômage est relativement faible. Ensuite, la durée du travail effective, la rouge, ne baisse pas suffisamment par rapport à ce qui aurait été nécessaire, et le taux de chômage augmente progressivement parce que tout ça est de l'ordre de, de l'arithmétique. Euh, Mathieu, la suivante, s'il te plaît. Alors, là, c'est une courbe que, que j'ai actualisée parce que je commençais environ euh, il y a beaucoup plus longtemps. Alors, en gros, si vous voulez, l'idée de, de ce graphique, c'est de montrer que le nombre d'heures travaillées totales a pratiquement pas bougé euh, depuis les années 80, et c'est même vrai depuis les années 60. C'est-à-dire le nombre d'heures totales qui est travaillé euh, en France, aujourd'hui, est même inférieur à ce qu'il était dans, dans les années 50. Donc, le nombre d'heures travaillées, c'est-à-dire le volume de l'emploi disponible, n'augmente pas. Il augmente un peu là, sur la courbe, mais en festivisé, on peut dire que le, la progression est relativement faible. En revanche, la courbe rouge du haut vous montre que l'emploi a augmenté euh, sur cette période de, de presque 30%. C'est-à-dire que l'emploi augmente, mais pas le nombre d'heures travaillées. Donc, ça veut dire que ça, ça n'a été possible que parce que la durée du travail a baissé. Mais vous voyez aussi que de, depuis 2005, la courbe du bas est pratiquement plate. Après, il y a un énorme, de, un énorme je vais y revenir, mais la, la crise... De, de la, la pandémie a, a fait plonger la durée du travail, le nombre de temps etc. Mais je reviendrai sur le, la, la période la, la plus récente. Donc, ce que ça veut dire, en gros, le fond de la chose, c'est que, euh, en termes provocateurs, on pourrait dire, ça n'est pas la croissance qui crée des emplois, c'est euh, la durée du travail qui permet de créer des emplois. Pourquoi Parce que le fait que la, la courbe verte soit à peu près plate. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a de la croissance, il y a en même temps une augmentation à peu près égale sur longue période de la productivité du travail. C'est-à-dire qu'on produit plus, mais on produit avec plus de productivité, c'est-à-dire qu'on produit plus avec à peu près le même nombre d'heures de travail. Et par conséquent, le, le, le, le bilan, le, le résultat de la croissance en termes d'heures travaillées est quasiment nul. Bon, je c'est encore plus vrai sur une période plus longue. Donc, le, Autrement dit, à partir du moment où il y a cette corrélation croissance et augmentation de la productivité du travail, par conséquent, le, le seul moyen de créer des emplois, c'est euh, la durée du travail. Et d'une certaine manière, le, le, encore une fois, le fait qu'on n'ait pas suffisamment euh, fait baisser la durée du travail et qu'en plus… On l vous voyez bien la, la, la partie plate en bas vers euh, entre 2005 et aujourd'hui, la, la, la courbe du bas, elle est à peu près plate, c'est-à-dire qu'on a cessé de faire jouer la, la réduction euh, de la durée du travail. Euh, courbe suivante. Donc là, c'est l'évolution de l'emploi depuis 1980, et la, la partie euh, encadrée, c'est la période des 35 heures. Donc, voyez bien que pendant cette période-là, le nombre d'emplois a augmenté quasiment de 2 millions d'emplois. Donc, en, en général, les, les, le consensus, Barbara Romagnon, il reviendra, le consensus des études, c'est la durée du travail, enfin le passage aux 35 heures a créé environ 350 000 emplois. Euh, mais en réalité, il y a, il y a eu de fait une marge d'escalier tout à fait considérable de 2 millions d'emplois sur cette période extrêmement condensée. C'est-à-dire, historiquement, on n'a jamais créé autant d'emplois sur 3-4 ans. Mais en revanche, si vous, voulez, si vous voyez la courbe avant, avant c'est ce bond en avant, on voit qu'elle est tassée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les 35 heures ont été un rattrapage d'une tendance euh, qui euh, était plate euh, à partir, du, pendant les années 90, euh, avant le, le passage à la réduction du temps de travail. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'il s'agit d'un rattrapage. Et ensuite, on voit que la, la, la courbe de l'emploi continue à augmenter, euh, mais que sans ce rattrapage-là, bon, euh, c'est presque pratiquement... Euh, arithmétique aussi elle serait euh, inférieure donc d'une certaine manière on pourrait considérer que c'est le moment aussi de rattraper euh, le, le retard qui a été pris en termes de réduction du temps de travail depuis encore une fois depuis 15 ans next slide comme on dit alors, alors là <rires> ça devient extrêmement technique je me suis, alors ce que je veux illustrer ici si vous voulez c'est quelque chose qui, à mon sens, est très important et qui va revenir sur la question du financement. C'est-à-dire que, arithmétiquement, je ne vais pas le faire ici sans, sans, sans compliquer trop les choses, mais arithmétiquement, si vous voulez, l'idée, il y a deux partages. Il y a un partage qui est, il y a un nombre d'heures de travail et on va les répartir entre durée du travail et emploi. C'est un premier partage. Deuxième partage, le partage de la valeur ajoutée entre salaire. Et profit. Et ce qu'on peut montrer euh, historiquement, enfin en, en décomposant ces, ces variables, c'est que c'est le même partage. C'est-à-dire que le partage défavorable à l'emploi est un moyen, euh, de l'autre côté de la médaille, si on peut dire, de rétablir le, la part, du, de faire augmenter la part du profit par rapport à la part des salaires. Et en sens inverse, euh, toute modification. Euh, allant dans le champ des créations d'emplois par réduction du temps de travail, doit forcément modifier aussi le partage de la valeur ajoutée. Et, et, et encore une fois, c'est n'est pas une question de... C'est quasiment une, une règle comptable, si vous voulez. Et c'est pour ça que toute proposition consistant à dire on va réduire le temps de travail, créer des emplois, mais sans modifier la répartition de la valeur ajoutée est quelque chose qui est factuellement erroné, quoi, qui ne tient pas la route. C'est forcément les, les mêmes choses. Alors, je me suis amusé à faire quelques variantes, quelques exercices en prenant en compte les, les relations qui interviennent entre les différents variables. Alors, j'ai un peu compliqué les choses, mais en gros, vous voyez la courbe noire, c'est ce qu'on a observé. Et en dessous, j'ai remis la, la courbe de, de, de ce que j'appelle durée euh, du travail de plein emploi. Et ensuite, j'ai fait trois variantes des petits pointillés, c'est-à-dire des chemins qu'on aurait pu prendre. Le premier, c'est passer euh, aux 35 heures en 1985. C'était le, euh, en fait, euh, le, le, le programme gouvernemental. En fait, le programme gouvernemental, c'est réalisé uniquement à 20% puisqu'on euh, est passé qu'à 39 heures au lieu des 35 heures prévues pour 1985. Alors j'imagine qu'on l'ait fait réellement et donc on a la petite courbe en, en pointillé rouge qui descend plus vite et qui ensuite rejoint euh, plus ou moins le, les, les courbes des autres variants. Je suis à peu près l'évolution qu'on a constatée ensuite. Une deuxième euh, variante, une deuxi un deuxième scénario hypothétique, est que en, à partir de, de 2002, euh, on est effectivement euh, con, conduit, les, euh, comment dire, réalisé les 35 heures réelles euh, à partir de 2002. Alors, ça veut dire que en fait, le passage des 35 heures euh, ne s'est pas effectué complètement. C'est-à-dire qu'en durée réelle, on n'est pas descendu vraiment à 35 heures pour toute une série de raisons sur lesquelles Barbara Romagnon reviendra probablement, euh, mais qui est, qui est qu'en en fait, euh, on n'est pas arrivé réellement aux 35 heures. Donc, la petite courbe en pointillé bleu vous montre ce qui serait passé si on était passé réellement aux 35 heures euh, en, en 2002, c'est-à-dire à la fin de, de la mise en place des, de, de la nouvelle durée du travail. Et puis ensuite, pour montrer la, la différence, euh, C'est-à-dire le, le, le rôle des, du, de la stagnation de la durée du travail récente. J'imagine qu'à partir de 1997, on soit seulement, on ait repris la tendance euh, historique euh, et qu'on ait évité ce freinage euh, qu'on qu observe à partir de la fin du, du passage aux 35 heures. Et on arrive à peu près aujourd'hui dans les trois, les trois variantes, mais euh, certaines plus tôt que d'autres on arrive à quelque chose qui est intermédiaire, si vous voulez, entre le plein emploi et euh, la durée du travail euh, observée. Donc, c'est des scénarios qui essayent de mettre en, en, en lumière les, les effets euh, possibles d'une de différentes variantes sur, les, sur la réduction du temps de travail. Et sur la prochaine diapo que Mathieu va nous faire passer, on voit les effets sur le taux de chômage. La courbe en noir, c'est le taux de chômage observé. Donc, c'est un exercice que j'ai pas prolongé. Donc, sur la fin de période, là, il s'arrête en 2014. Bon, sur la période avant la pandémie, on a de nouveau une, une baisse du taux de chômage, peut-être qu'il est mesuré officiellement. Mais en gros, on voit bien qu'il y a des fluctuations historiques, mais autour d'une un, moyenne qui est élevée, disons, de l'ordre de 9%. C'est-à-dire qu'on est incrusté dans ce taux de chômage durable. Si on avait utilisé les, les scénarios imaginés, on voit bien que l'effet euh, est de réduire euh, sensiblement, ça dépend des, des variantes, mais sensiblement le, le, le taux de chômage. Euh, et surtout, alors c'est ça qui est important, surtout que euh, si on avait commencé plus tôt, euh, le taux de chômage serait redescendu plus tôt, avec toutes les conséquences que ça euh, peut avoir sur le rapport de force entre euh, capital et travail pour aller vite. Donc, C'est d'une certaine manière euh, une mesure, si vous voulez, alors évidemment les économistes dominants vont dire que ce genre d'exercice est absurde, etc. mais c'est une mesure de l'impact du potentiel d'une réduction du, du temps de travail qui est relativement modérée puisqu'elle est intermédiaire entre le, le, le taux de chômage à peu près nul correspondant au plein emploi et le taux de chômage observé. Et alors, ce qui est important, alors je reviens à cette idée de double partage qui sont les, les, les deux faces d'une même médaille. On va le voir sur le, la, la diapo suivante, c'est l'effet sur la part des salaires. Pourquoi il y a un effet sur la part des salaires C'est que si vous réduisez le temps de travail et vous créez des emplois de cette manière-là, sans réduire les salaires, mécaniquement, vous avez une hausse de la masse salariale et donc de sa part dans la valeur ajoutée. Et euh, donc, l'idée, c'est justement de mesurer quel est l'impact de ce genre de, de variante sur euh, le partage de la valeur ajoutée. Donc la part des salaires ici, c'est dans les, dans les entreprises non financières parce que c'est le, le sol, disons, euh, endroit où c'est intéressant de mesurer ça, où on peut le faire avec précision. Ce que ça montre, euh, c'est que effectivement la part des salaires va augmenter selon les différentes variantes, à des, à des moments différents, etc. Mais surtout ce que ça montre, c'est que effectivement la part des salaires remonterait mais ne remonterait, remonterait à un niveau qui est à peu près celui de, de, des années 70, si vous voulez, et même un peu en dessous. C'est-à-dire qu'on ne revient pas au pic. Euh, quand, vous, quand vous regardez l'évolution de la part des salaires, vous avez un pic que, au, au début des années 80, et ensuite vous voyez cette descente tout à fait considérable pendant la décennie 80, c'est-à-dire... Euh, disons à partir de 83 en fait jusqu'à 89, vous avez une dégringolade de plusieurs, de quasiment 10 points de valeur ajoutée, c'est un, un, un truc considérable, euh, alors évidemment les économistes dominants disent mais la part des salaires bouge plus trop etc, mais effectivement parce que l'histoire de la France euh, euh, montre qu'en en, en réalité il y a eu cette dégringolade très brutale euh, alors que d'autres pays ont, ont réalisé la même baisse de la part des salaires, mais plus lentement, sur une période plus longue, de, de manière plus progressive, notamment en Allemagne, par exemple. Et donc, euh, ce qu'on voit, ce qui est important de voir ici, c'est que l'idée de, de cette variante, on, on baisse la durée du travail, on crée des emplois sans euh, perte de salaire, en maintien du salaire, on a euh, quelque chose qui va jouer sur la part des salaires, mais qui n'est pas un truc complètement dément, c'est-à-dire qu'on revient à une période historique avant, disons, la crise des, des enfin, avant la période 80, disons, avant l'installation le, le, du capitalisme néolibéral pour parler comme ça. Et en gros, si vous voulez, historiquement, vous avez, euh, on voit très bien, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 70, on a peu de chômage et une part des salaires euh, qui est élevée. Et ensuite, on est passé à un régime, disons, néolibéral, pour baptiser ça, qui est à l'inverse, c'est d'ailleurs taux de chômage élevé et part des salaires euh, inférieurs, historiquement, à, ce, à ces, ces niveaux euh, historiques. Donc, l'idée est, est de dire, cette augmentation de la part des salaires, elle revient, disons, à un partage euh, qui est plus euh, raisonnable et, co et connuement en termes de, de création d'emplois, euh, meilleur, et surtout, alors on reviendra sur la discussion, dans la discussion, euh, c'est quelque chose qui ne, ne conduit pas forcément à euh, des pertes de compétitivité ou euh, mordre en, en, le fait de mordre sur l'investissement. Et euh, je ne sais plus si j'ai encore une diapo après. Oui, alors. Je, je, vais y revenir avant, mais bon, on reviendra dans la discussion sur le partage, l'effet d'une hausse de la masse, masse, salariale. Mais le point important, si vous voulez, euh, que je peux dire euh, d'emblée, c'est que dans l'élément de coût et de prix, de formation des prix des entreprises, euh, tout est fait pour considérer qu'il n'y a que les salaires qui comptent. Et par conséquent, si on augmente la masse salariale et donc le, le, le, le coût salarial, comme on dit, euh, ça va forcément euh, augmenter les prix, euh, et donc euh, avec des effets négatifs sur la compétitivité, etc. Mais l'important est de voir que le partage de la valeur ajoutée, il se joue à trois personnages, si on peut dire. Le, le salariat, le, les actionnaires, c'est-à-dire la distribution de dividendes, et puis ce qu'on pourrait appeler le bon profit, c'est-à-dire celui qui s'investit. Or si on regarde la part des salaires euh, a baissé euh, mais l'investissement n'a pas augmenté en proportion de la valeur ajoutée. Ce qui a augmenté, c'est les dividendes. Et donc le chassé-croisé, c'est pas fait entre salaire et investissement, euh, il s'est fait entre salaire et dividendes. Et donc un, un moyen simple de revenir à un fonctionnement plus rationnel de l'économie, c'est de dire il faut faire ce chassé-croisé, pardon, en sens inverse, c'est-à-dire plus de salaires et moins de dividendes, et tout le monde est content puisque l'investissement continue et la compétitivité n'est pas entamée. Donc, alors maintenant, je vais... Re, le, le dernier slide, je ne suis pas trop long, là, j'ai encore deux, trois minutes. Encore deux minutes, ouais. Deux minutes, parfait. Alors, là, c'est les prévisions de la Banque de France et euh, le, le, la, la, la période, disons, pandémique et post-pandémique en, en termes de prévisions. La partie gauche de, de l'écran, vous voyez ce qui s'est réalisé. Alors, ce qui s'est réalisé, c'est une espèce d'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que l'emploi, la courbe rouge a chuté. Vous voyez bien, il y a une petite pointe vers le bas, mais pas tant que ça. Bon, euh, je, alors, je prends ça avec des pincettes parce que c'est une mesure très globale et il y a des, ça recouvre des situations tout à fait, euh, des, à, dramatiques pour, pour les gens qui les vivent. Mais globalement, euh, on, on peut dire ça, ça aurait pu être pire et pourquoi ça n'a pas été pire Alors, vous voyez les deux courbes qui tombent en bas là, avec la pointe vers le bas la courbe bleue c'est l'activité économique le PIB et la courbe verte c'est la durée du travail autrement dit l'idée la durée du travail effective a baissé grâce aux dispositifs d'accompagnement, de chômage partiel etc euh, et c'est ça qui a permis de limiter la casse sur l'emploi par rapport à une chute d'activité qui était énorme là au deuxième trimestre de 2020. Ensuite, ça remonte. Et alors, ce qui est, ce qui est de terrible, et, et ça, c'est un peu l'inconscient, disons, de, de l'économie dominante, c'est que ils n'envisagent pas autre chose qu'un retour à la durée du travail d'avant la crise. Vous voyez bien la courbe verte en prévision elle retrouve absolument le, le, le niveau 100, c'est-à-dire celui d'avant la crise. Hein Et donc, au lieu de dire « on profite de, de la leçon, de l'expérience », à savoir que la baisse de la durée du travail qui a été en, en somme imposée par la situation a permis de maintenir l'emploi, au lieu d'en tirer les leçons, non, on revient euh, au fonctionnement euh, euh, antérieur. Et le, alors, Il s'agit de projections, hein, mais d'une certaine manière elles sont révélatrices du mode de pensée euh, de l'économie dominante, en l'occurrence la Banque de France qui est, euh, je veux dire, qui est euh, comment dire, qui est surtout euh, préoccupée par les problèmes de financement de, de la dette, etc. Bon, c'est un, un autre sujet. Mais ce que ça, ça contient en, en, en creux, c'est une reprise sans emploi. C'est-à-dire que, vous voyez la courbe bleue, elle redémarre euh, en haut, c'est-à-dire l'activité économique, Elle, c'est une hypothèse relativement optimiste, c'est-à-dire au deuxième trimestre de 2022, elle revient, elle retrouve son niveau d'avant-crise, ensuite elle continue à augmenter, mais euh, comme la durée du travail est bloquée à son niveau d'avant-crise, l'emploi le, ne repart quasiment pas. Et donc ça c'est le scénario Banque de France. Euh, c'est compliqué à savoir comment il est, il est modélisé, etc. Parce qu'en fait l'hypothèse sur la durée du travail est probablement une hypothèse exogène. Hein, C'est-à-dire on se la donne, il n'y a pas de moyen de la prévoir, etc. Donc c'est vraiment l'idée de, de ce qu'il y a en tête, enfin disons du risque de situation qui est une aggravation, un blocage de, de, de l'emploi un niveau inférieur à son niveau d'avant crise euh, pendant euh, pendant euh, presque deux ans deux ans et demi euh, parce que la, la durée du travail euh, on postule qu'elle euh, qu'elle doit revenir à son niveau euh, d'avant crise c'est probablement euh, effectivement une tentation euh, que les, les entreprises disons euh, concernées par le, le, le, dire, la, la concurrence accrue dans, dans, dans la période post-pandémie, euh, vont être tentés de, de mettre en place. C'est pour ça que sans impulsion extérieure venant de, de, des pouvoirs publics, euh, ce scénario a une grande plausibilité. Et c'est pour ça que c'est important de, de mener cette, cette campagne. Voilà. Merci beaucoup, Michel. J'arrête le partage d'écran tout de suite. Hop. Euh, Bati, je ne sais pas ce que tu en penses. Si ça te va, peut-être qu'on peut tout de suite donner la parole à, à Barbara et euh, aura d'éventuelles questions pour Michel non, après. Parce ouais, ouais, ouais. que Barbara doit nous quitter vers 15h. Donc je me dis que pour qu'on puisse avoir euh, d'éventuelles questions, ce, ce sera très bien du comme tôt, ça. Du coup, en plus, peut-être qu'il y a des choses que je vais dire qui vont répondre, enfin, pas répondre aux questions, mais réagir aussi sur ce qu'a pu dire Michel. Donc je pense que c'est C'est parfait. Suite. Ok. Euh, oui, alors moi je voulais aussi, je ne l'ai pas fait, mais vous remercier et vous dire que j'étais vraiment reconnaissante et impressionnée, euh, pas que vous m'invitiez, mais que vous meniez cette campagne, parce que ça fait quand même vraiment du bien qu'il y ait un moment, euh, alors il y en a sur les questions climatiques portées par d'autres, mais autrement on a l'impression qu'on mène des campagnes sur rien, qu'on ne forme pas, qu'on ne réfléchit pas, c'est vraiment que des, des expressions débiles sur des trucs totalement insignifiants ou graves, et euh, franchement c'est vraiment, euh, vraiment opportun et utile. Quoi. Euh, oui, je voulais partir de ce que, ce que vient de dire Michel. Husson là en disant, euh, au lieu de tirer les leçons de, de ce qui s'est passé, bah, finalement, on, on décide de faire comme avant. Ce que moi, j'ai trouvé assez saisissant euh, quand j'ai fait cette, cette commission d'enquête, donc euh, en, en 2014, c'est euh, à quel point, euh, comment dire, quelque chose qui avait, on était dans une situation de chômage élevé, comme aujourd'hui. Euh, ça génère des souffrances extrêmement importantes et aujourd'hui dans les 50 dernières années mais à l'époque disons dans les 40 dernières années il y a une seule période où le chômage baisse de façon substantielle comme l'a dit Michel Husson, c'est là entre 97 et 2001 est au moment où on met en place 98 2001 où on met en place euh, les 35 heures et non seulement le chômage baisse de façon substantielle mais donc là j'arrive à la question du bilan euh, le chômage baisse de façon substantielle ça c'est pas des chiffres euh, d'un de, euh, courant de gauche euh, d'une organisation la commission d'enquête a basé ses conclusions sur euh, des chiffres qui sont vérifiables partout, y compris aujourd'hui qui sont ceux de l'OCDE, ceux du bureau international du travail euh, de l'ADARES, donc rien de tout ça n'a été révélé par la commission d'enquête un chômage qui baisse substantiellement, des comptes sociaux équilibrés, donc c'est pas on a donné des sous et puis, après, euh, les comptes sociaux sont déséquilibrés. Non, les comptes sociaux étaient équilibrés. On oublie souvent de rappeler ça. Ben parce que déjà, quand il y a des gens qui bossent, ben, du coup, ils cotisent et ouais, c'est mieux. Quoi. Euh, une balance commerciale positive hein, aussi. Hein, ce qu'on disait, ça va renchérir le coût du travail. Ce qui est, ce qui est pas faux, mais ça montre que qu'est-ce qui fait qu'on vend ou pas, ben, ce n'est pas simplement euh, le prix du travail. Hein. Euh, le nombre d'emplois créés. Donc, Michel Husson l'a dit tout à l'heure. Ceux qu'on estime être liés directement aux 35 heures, c'est aux alentours de 350 000, 400 000, mais ça crée une dynamique. Et puis, il y avait autour de ça aussi les emplois jeunes, etc. Euh, ça a contribué à une relance de la négociation sans précédent. Il n'y a aucune période dans l'histoire où on compte autant de signatures d'accords dans les entreprises. Alors, bien sûr, il y avait une obligation de négocier, mais en attendant, ces discussions ont existé. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ça, ça a participé aussi à euh, dynamiser euh, le dialogue social. Un petit rééquilibrage aussi euh, entre les hommes et les femmes, à deux niveaux, euh, au regard du, du, du travail. Parce qu'en France, comme dans les autres pays, les femmes, beaucoup plus que les hommes, travaillent à temps partiel. Mais le temps partiel moyen en France, qui est euh, donc, presque exclusivement exercé par les femmes, enfin, plus de 80%, il est aujourd'hui je crois plutôt plus élevé que dans les autres pays euh, et euh, dans un autre sens aussi rééquilibrage du partage des tâches plaisir, comme dit dominique Meda, sur notamment le rapport aux enfants euh, parce que ça a à la fois permis un petit peu hein, de décharger un petit peu les femmes mais aussi aux, aux hommes de pouvoir jouer leur rôle de père parce que c'était pas toujours c'est pas juste que les hommes veulent rien foutre et que ce soit juste leur femme qui s'en occupe hein, donc alors, ce n'est pas vrai, bien sûr, pour tout le monde, le bilan qu'on fait là, dans toutes les entreprises, euh, pour tous les types de boulot, et bien sûr aussi qu'il euh, y a des endroits dans lesquels euh, l'intensification du travail euh, a été amplifiée. Euh, la prévisibilité du, enfin, du moment où on pouvait travailler, parce que euh, les 35 heures, ça a considérablement alors assoupli quand on est content, flexibilisé quand on ne l'est pas, euh, le droit du travail. Donc, il me semble que ce qu'on a vu, c'est que quand les gens sont un peu maîtres du moment euh, et ils peuvent anticiper le moment où ils vont travailler, même s'ils travaillent plus tôt ou plus tard que dans des horaires classiques, ils s'y retrouvent. Même parfois, ils sont contents. Le problème, c'est quand les gens le subissent et qu'ils décident de rien. Et bien sûr que ça a existé aussi. Donc, en fait, le bilan qu'on a présenté là, c'est un bilan macro et voilà, qui ne nie pas euh, des limites euh, des souffrances augmentées dans certains types de boulot, euh, et puis des domaines par exemple à l'hôpital où ça a participé à rendre les choses difficiles mais sur ça aussi il y a beaucoup d'idées reçues euh, s'il y a des gens que ça intéresse on, on verra en fonction de ce qui peut être soulevé mais euh, comment dire, au mépris de la réalité continue, continue à être véhiculé des imbécillités, des choses totalement fausses donc euh, la réduction du temps de travail aurait plombé la compétitivité de la France, vu que ce n'est pas du vrai du tout, hein. euh, la croissance, l'état de la balance commerciale a montré que ce n'était vraiment pas le cas, que euh, ça a rigidifié le code du travail, c'est l'inverse, ça a assoupli ou flexibilisé le code du travail, le droit du travail, que ça a coûté cher aux finances publiques, non, euh, que ça a dégradé les conditions de travail, pour certains parfois, mais il y en a aussi pour qui ça a amélioré les conditions de travail, des fois, simplement, il y en a pour qui ça leur a permis d'avoir un travail, donc, euh, ça compte aussi. Euh, et puis, euh, les imbécilités du genre, on n'a jamais très réussi mieux en travaillant moins, etc. Donc, ça, on, on y reviendra s'il y, y a des gens que ça intéresse et si vous le souhaitez. Euh, et puis, dans les autres critiques, donc il y a la façon dont ça s'est passé à l'hôpital. Euh, Lionel Jospin, qu'on avait euh, auditionné pendant cette commission d'enquête, euh, on a convenu lui aussi. Alors, ce qu'il a dit, c'est que lui, en fait, il n'était pas du tout partisan pour qu'on le fasse à l'hôpital si vite, parce qu'en fait, ça nécessitait beaucoup de personnel supplémentaire et donc de la formation, et on ne forme pas du personnel hospitalier euh, en un an. Euh, simplement, il y avait une forme de pression sociale, y compris venant de l'hôpital, et tout à fait légitime, de gens qui disaient « mais attendez, euh, on va réduire le temps de travail et euh, nous, ce ne sera pas possible, on ne peut pas participer à ça, alors qu'on travaille déjà dans des conditions dures, euh, intenses, etc. » Donc, du coup, c'est pour ça que euh, ça a commencé tôt à l'hôpital, mais peut-être, euh, je ne sais pas si on doit dire trop tôt, mais en tout cas, au regard du personnel disponible, eh ben, ça, ça a participé à tendre la situation, mais qu'il était déjà. Hein. Euh, et je ne suis pas sûre qu'il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, voudraient revenir au temps de travail antérieur. Il faudrait surtout plus de personnel euh, hospitalier. Euh, il y a aussi euh, le forfait jour. Euh, donc Vous savez, c'était cette réduction de, du temps de travail adapté au cadre parce que ben, pour réduire le temps de travail, encore faut-il pouvoir le compter. Euh, alors, quand vous êtes euh, dans un travail euh, posté, euh, on peut, mais quand vous avez des missions à remplir, c'est plus compliqué. Alors, il y a des gens qui sont, c'était partagé, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui en étaient contents, parce que c'est aussi une façon de reconnaître une forme d'autonomie, et on a une plus grande liberté sur euh, la possibilité de s'organiser. Mais comme finalement le temps de travail euh, n'est pas compté, ben, ça veut dire aussi qu'on peut se retrouver avec beaucoup beaucoup plus de boulot, y compris à ramener chez soi, etc. Donc, ça a été aussi une des causes de burn-out extrêmement importantes. Et euh, euh, l'Europe, je crois, a condamné la France sur euh, ce, ce forfait jour. Les limites, c'est aussi, et celle-là, elle est importante, c'est toutes les entreprises auxquelles la réduction du temps de travail n'a pas été appliquée. Parce que toutes les entreprises euh, n'ont pas été concernées et la dernière que je vois très importante, euh, je crois que Michel Husson il faisait euh, référence de façon implicite tout à l'heure, quand il disait « en fait, on n'est pas à 35 heures », et même à ce moment-là, on n'était pas à 35 heures, c'est que 35 heures, c'est euh, l'heure enfin la 36e la, après la 35e heure on déclenche les heures supplémentaires. Et encore, ce n'est pas tout à fait vrai avec euh, l'annualisation. Mais ce n'est pas parce que la durée légale du, du travail en France, c'est 35 heures par semaine, que les gens travaillent 35 heures par semaine. Le temps de travail moyen des salariés français, il est au-dessus de la moyenne européenne. Et en tout cas, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était au-dessus des Allemands. Euh, et du coup, je fais une petite parenthèse, je ne parle pas trop vite. Non <rire> Je fais une petite parenthèse parce que dans les anneries qu'on répète souvent, il y a cette idée que la France travaillerait moins que les autres pays, et donc c'est pour ça que la France ne réussit pas. Euh, D'abord, le fait que la France réussirait moins que les autres pays, euh, ça dépend sans doute des critères sur lesquels on, on, on se base. Mais en fait, pendant très longtemps, je me retrouvais à des, euh, des débats, et à, à la télé notamment, parce on en a parlé un petit peu au moment de la commission d'enquête, et à chaque fois j'avais des courbes, on me présentait des courbes me montrant que la France travaillait moins. Alors. Déjà, moi, je ne trouvais pas que c'était un problème que la France ou que les Français travaillent moins, parce que dans la vie, il y a aussi d'autres choses que le travail. Euh, mais surtout, en fait, je me suis rendu compte que quand ils étaient à peu près honnêtes, il y avait une astérix et on voyait que les courbes étaient calculées sur euh, les salariés à temps plein. Donc, en France, il y a une part de salariés à temps partiel, notamment des femmes, importantes, et qui ont un temps de travail partiel qui est plus élevé, en tout cas à ce moment-là, c'était vrai, plus élevés que les temps partiels des autres. Donc, quand vous comptez euh, exclusivement les salariés à temps plein, bah, oui, en France, on travaille un petit peu moins. En gros, en France, vous aviez des hommes qui travaillaient à temps plein, mais avec des temps plein un peu moins élevés que les hommes des autres pays. Mais des femmes qui travaillaient à temps partiel, mais plus que les femmes des autres pays. Et donc, ça, ce n'était pas compté dans les résultats. Donc, non seulement c'est faux, mais en plus, c'est quand même juste une façon de dire « le travail des femmes, comme avant, hein, c'est éventuellement un truc en plus, mais on ne le compte pas pour de vrai. » Donc en plus, en France, ce n'est pas vrai, les salariés ne travaillent pas moins que les autres salariés. Et surtout, pourquoi ça devrait être un problème Bon, ça, après, c'est un, un autre débat. Euh, pour euh, me diriger vers euh, la fin temporaire, euh, Donc euh, le bilan, encore une fois, euh, macro, hein, c'est que euh, les 35 heures ont amélioré euh, les comptes publics, euh, ont créé des emplois, ont participé à une dynamique collective bien plus positive. Plus de gens qui bossent, c'est quand même une meilleure ambiance aussi. Euh, et maintenant, la question qu'on se pose et que vous vous posez, et je suis impatiente de lire tout ce que vous avez pardon, tout ce que vous avez écrit, vous me voyez toujours, ouais, ma batterie elle, commence à être au bout, euh, c'est comment est-ce qu'on fait Est-ce que ça a du sens de dire on va faire ça maintenant D'abord, je pense que ça a toujours du sens. En tout cas, quand on est des militants de gauche, encartés ou pas, euh, on pense qu'il faut partager les richesses. Et le travail, ça fait partie de ces richesses, y compris les richesses qui viennent du travail. Euh, qu'on doit partager le pouvoir. Et le travail n'est pas sans lien aussi avec ça, y compris le pouvoir qu'on peut avoir sur sa vie. Euh, le pouvoir entre les gens dans la société, entre, entre les hommes et les femmes, et on doit partager aussi le temps libre. Donc, de toute façon... C'est ça notre sujet. Après, on peut se dire comment est-ce qu'on fait, etc. Mais enfin, voilà, ça, ça reste essentiel. Euh, alors, la réalité aujourd'hui est évidemment différente de celle de 1997. Euh, la, la croissance est moindre, euh, il y a l'état des comptes publics, etc. Mais il y a d'autres éléments de la situation qui rendent la situation d'aujourd'hui différente de celle de 1997 mais dont on pourrait dire que ces éléments rendent la, la mise en œuvre d'un autre partage et d'une réduction du temps de travail euh, encore plus nécessaire. Parce que la réalité, c'est que le temps de travail a bien toujours été, le temps d'emploi d'ailleurs, on devrait dire, le temps d'emploi a bien toujours été partagé entre ceux qui ont du boulot, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en ont tout, trop et qui souffrent et qui se tuent au boulot, ceux qui n'en ont pas et qui en souffrent aussi et puis ceux, surtout celles qui sont au milieu qui bossent et qui n'ont pas les moyens d'en vivre on avait un super exemple avec l'incroyable victoire des, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis il n'y a pas longtemps euh, donc il est partagé donc le sujet c'est est-ce qu'on se saisit est-ce que la politique essaye de le partager autrement ou est-ce qu'on continue à laisser faire comme c'est comme euh, donc qu'est-ce qui rend aujourd'hui encore plus nécessaire de partager, d'avoir une politique active pour partager le travail et les richesses et le reste euh, ben, c'est le taux de chômage, euh, donc la persistance du chômage de masse. Alors, on peut dire c'est pas facile de mettre en œuvre les 35 heures. Euh, ouais, mais enfin, vivre sans travail, c'est pas facile non plus. Euh, vivre, à temps, vivre avec un boulot à temps partiel, c'est pas facile non plus. Et puis, collectivement, on pourrait se dire aussi comment est-ce qu'on fait pour tenir une société, pour vivre ensemble, simplement. S'il y a des gens qui, commencent à qui continuent à s'en mettre plein les poches, pas toujours en travaillant d'ailleurs, euh, et d'autres qui n'ont rien, ou d'autres qui se battent pour pouvoir travailler, mais pour qui c'est un combat simplement avoir un travail. Et que quand ils travaillent, ben, ils ne gagnent pas ce qu'il faut pour pouvoir simplement euh, vivre leur vie. Donc, euh, donc aujourd'hui, à mon sens, c'est encore plus important euh, et urgent. Et si on doit se poser la question des modalités pour arriver à le faire, on a raison, mais... Je pense qu'il ne faut vraiment pas construire, qu c'est-à-dire que savoir combien ça coûte, combien on fait, c'est important. Mais surtout, on doit d'abord discuter de notre objectif collectif. C'est quoi la société qu'on veut Comment est-ce qu'on veut vivre ensemble Quand en 1841, et je m'arrêterai là, on a interdit le travail des enfants de moins de 8 ans, euh, et on l'a limité, je crois, entre 8 et 12 ans, bah ouais, ça coûtait aux pauvres, c'est eux qui faisaient bosser leurs enfants. Mais on l'a fait quand même, parce que c'était important. Quand l'école a été euh, obligatoire euh, et gratuite, bah, ça aussi, ça coûtait des sous, c'est sûr, fallait s'organiser autrement. Quand on a aboli l'esclavage, euh, bah, il fallait payer les gens, c'est sûr, il fallait s'organiser un petit peu autrement, ce n'était pas évident. Mais euh, nous, ce n'est pas notre horizon. Donc, voilà, Quand on est... si on est bien sûr que c'est ça notre objectif, bah, après, je pense qu'on trouve les moyens, quoi. parce que en plus, il y, des... y, un... y a un horizon à proposer euh, aux citoyens et qui, du coup, peut les faire adhérer. Ça fait déjà longtemps je vais faire une pause. C'est pas passionnant. Donc, merci beaucoup. On commence déjà à avoir quelques questions, euh, certaines euh, difficiles. <rire> J'y reviendrai juste après. Euh, Peut-être que Baptiste, tu veux enchaîner ou comme tu préfères non, on va laisser euh, nos intervenants, euh, bah, je ne sais pas, soit, soit on commence à prendre les questions. Il euh, y a, a, a peut-être quelques sujets qui commencent à émerger là, moi je pense, sur lesquels on pourrait creuser. Après, je ne sais pas comment, encore une fois comment on s'organise, c'est à voir, mais bon, il me semble que c'est intéressant d'entendre de, Michel et Barbara sur euh, comment on aurait pu imaginer, donc comment on peut imaginer euh, des 35 heures et puis ensuite des 32 heures bénéficiant à l'ensemble du salariat, cest en particulier quelle forme ça pourrait prendre. Euh, dans les petites boîtes. Hein, ça, ça fait partie du sujet sur lequel on est. Euh, on est interpellé. Alors j'entends moi l'idée que il faut déjà fixer l'objectif, l'horizon général, avant de déterminer les modalités. Bon après c'est voilà quand on quand on évoque la question de la, de la réduction du temps de travail avec avec nos camarades, il y a quand même aussi très vite l'idée des modalités qui vient comme étant un élément de de, de, de, de crédibilité plutôt pardon, de, de l'horizon vers lequel on veut tendre. C'est-à-dire que la, la question des modalités, elle permet aussi de, de de faire en sorte que l'objectif qu'on se fixe, il soit, il paraisse atteignable et donc gagnable, etc. Donc, je, voilà, je crois aussi qu'il est, euh, qu est important qu'on soit qu'on soit les plus précis possibles là-dessus. Et puis, bon, l'autre sujet qui vient à peu près systématiquement à la discussion qu'on a, bon, outre, outre la question des salaires euh, qui a commencé à être évoquée, c'est la question de la démocratie, du pouvoir d'agir dans l'entreprise, quoi, qui nous semble aussi être vraiment un des angles sur lesquels on a besoin de d'insister avec, par exemple, l'idée que les gains de productivité, euh, ils sont d'abord issus de celles et ceux qui produisent les richesses, et donc ils sont d'abord issus du travail euh, des salariés, et que donc ils sont au moins autant un objet euh, des salariés que des détenteurs du capital. Et donc, euh, voilà, il faut, nous semble-t-il, qu'on gagne sur l'idée que l'affectation des gains de productivité, euh, elle appartient euh, autant aux salariés qu'aux qu qu directions, voire même qu'elle leur appartient d'abord à eux. Quoi. C'est vrai que bah, j'allais justement rebondir là-dessus sur la productivité, Michel, hein, notamment. C'est un enjeu majeur pour nous, parce que c'est vrai que quand on parle de ça, on se dit « bon, bah, très bien, on a des gains de productivité, c'est formidable, sauf que si ça sert à détruire des emplois ou si ça sert à augmenter les profits, on ne voit pas très bien l'intérêt pour nous. » Puisque ça se traduit quand même surtout par, en tout cas dans certaines, notamment grosses boîtes, par des augmentations de cadence, etc. C'est souvent les retours qu'on a aussi sur la 35 heures. Quoi. Et le paradoxe, c'est que, bah, c'est un truc que tu connais dix fois mieux que moi, hein. mais... Euh, les années 45-75 sont des années où le niveau de la productivité est très élevé, structurellement, il diminue jusqu'aux années 75-80. Et aujourd'hui, il est très faible, donc bon, les fameux paradoxes. Hein, mais ça s'accompagnait quand même de création d'emplois. Donc, il y a effectivement un enjeu, quoi, hein, qui est un enjeu de rapport de classe, pour le dire comme ça. C'est que la productivité, c'est un enjeu aussi, comme le partage de la valeur ajoutée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gains-là, en fait, et qui décide de ce qu'on en fait Alors, je ne sais pas ce que ça t'inspire, cette question de la productivité, et puis ensuite, moi j'aurai d'autres questions aussi pour, pour Barbara, mais j'attendrai qu'elle qu revienne avec nous. Je pense qu'elle dû avoir un problème de visio. Je réponds à la question sur la productivité, là, sur euh, son évolution. Alors effectivement, il y, a, bon, il, y a, il y a une idée fausse qui est que le, le, le, la montée du chômage est liée à des gains de productivité extraordinaires. En gros, euh, alors là, je, je parle en termes macro, parce que quand on regarde, quand on décline ça. Euh, à des niveaux plus fins, euh, il y a des questions compliquées qui se posent. Mais en termes macro, -dire historiquement, euh, avant les années 80, pour simplifier, euh, il y avait des, des, des, taux de des, des gains de productivité euh, annuels de l'ordre de, de 4-5% euh, au niveau de l'ensemble de l'économie, donc plus dans l'industrie probablement, enfin même sûrement. Et en même temps, il y avait un quasi plein emploi, c'est-à-dire le taux de chômage était autour de 2% et puis ça tournait pas mal, quoi. c'était un chômage plutôt frictionnel, comme on dit. Aujourd'hui, on est dans, dans un cas de figure qui est différent, c'est-à-dire qu'on a des gains de productivité qui sont très faibles, donc de l'ordre de 1%, et un taux de chômage qui, est, qui tourne autour de 9% en moyenne, quoi, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc l'idée importante, euh, c'est peut-être d'aller euh, contre euh, ce, ce thème de la fin du travail, du genre euh, il n'y a plus de travail et donc euh, euh, c'est du côté il faut trouver de, de, il faut aller voir de d'autres côtés du côté de, du revenu universel etc. Et d'une certaine manière abandonner en fait l'idée qu'on peut assurer le plein emploi. Et ça me semble important d'affirmer de, de, de, de, cette idée que dans une société euh, qui n'assure pas le plein emploi on est forcément socialement, c'est une, une société socialement dégradée, euh, qui va, qui va créer des, des, des gens qu'on met à l'écart, des gens qu'on maltraite parce que on va leur assigner des, des emplois à bas de gamme, etc. Et donc, l'affirmation d'un vrai plein emploi, c'est-à-dire pas, justement pas employer n'importe comment y a tout prix, elle passe par la durée du travail. Et d'une certaine manière, effectivement, les gains de productivité dont il s'agit, c'est pas les gains de productivité à venir, qui sont relativement faibles pour des raisons qui, qui, qui font à l'encontre de... de enfin qui, qui sont une espèce de, de, de mystère pour les économistes. C'est-à-dire, normalement, avec toutes les nouvelles technologies, on devrait avoir des gains de productivité faramineux, euh, mais on les a pas. Et donc, la, la question qui est... Euh, comme il s'agit d'une une question au fond de répartition, c'est-à-dire, d'une certaine manière, le retour, euh, comme je montrais un peu graphiquement, le retour à un partage euh, plus légitime, plus juste, appelons-le comme on veut, euh, signifie de revenir sur le partage antérieur. Et en fait, c'est le, le partage des gains de productivité antérieurs sur lesquels il faut revenir. Il faut modifier ça en, en tenant compte du fait que ces gains de productivité, pour aller vite, sont allés aux actionnaires. Bon, et qu'il faut revenir sur ce terme, de, sur ce partage. Moi, j'avais fait un graphique, alors maintenant, c'est compliqué parce que les statistiques de l'INSEE sur les, les dividendes sont, sont, à mon sens, contestables, mais historiquement, euh, j'avais fait le, le ratio, si vous dividendes sur masse salariale. Et on voyait que ça augmentait de, de manière quasiment exponentielle, c'est-à-dire que. En gros, les, les, ça, ça permettait de dire que les salariés travaillaient euh, X jours euh, par an euh, pour les actionnaires. Si vous Et c'est ça qu'il qui, qui faut modifier. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, euh, effectivement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire une partie du travail euh, réalisé par les, les salariés euh, ne va, encore une fois, ni à eux-mêmes, euh, ni euh, au, au profit, euh, à l'investissement. Euh, si vous voulez, dans, dans une société, n'importe quelle société, euh, les salaires ne peuvent pas, euh, comment dire, obtenir l'intégralité du, du, du produit euh, économique, euh, parce qu'il faut qu'il y ait un paquet qui soit pas consacré à la consommation immédiate, mais qui soit consacré à l'investissement. Donc on peut pas, d'une certaine manière, ça serait contre-productif de mordre sur ce, ce qui va à l'investissement. Mais en revanche, ce qui va aux actionnaires est, euh, je veux dire, est d'une certaine manière stérile parce que euh, ça, ça, ça n'entraîne ne, pas de, de, de progrès économique ou social de, de quelque que ce soit, et, et, et en plus ça dicte des choix économiques qui ne vont pas forcément dans le, dans le, le, le sens le, le meilleur et par conséquent toute réduction disons de ce pouvoir actionnarial est à la fois bénéfique si ça se transfère sur les salariés mais aussi est une, une, une, un moyen de, de, que, que, de reprendre le contrôle sur l'orientation des, des, des choix économiques et c'est pour ça que ça rejoint d'une certaine manière le euh, le, le, la, la remarque euh, de, de Baptiste sur le, le pouvoir des, des salariés, et de manière plus générale, le, le, la réduction du pouvoir des actionnaires sur l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire sur l'orientation des, des choix économiques qui sont faits, à la fois au niveau des entreprises et, et, et, et au niveau global. Et donc, pour résumer la, la réponse à cette question, il n'y a plus trop de gains de productivité mais, en revanche, les gains de productivité passés, d'une certaine manière, il faut les récupérer par ces modifications euh, du partage des, des richesses. il y, y a, une autre, il y a une autre question délicate, là, qui a été soulevée, c'est celle des petites entreprises. Bon, autant on peut, bon, et c'est, une question où j'ai pas de réponse, mais je pense qu'il y, y a deux, trois points à éclairer. Premièrement, une, une moitié environ, il y avait une étude notamment de, de Frédéric Bocara sur cette question, une moitié environ des, des PME est, est inscrite dans des réseaux de sous-traitance, c'est-à-dire ils travaillent pour des donneurs d'ordre. Et par conséquent, le, le, la, la vraie question qui ne se pose pas seulement pour la réduction du temps de travail, ses implications, sa, sa, sa mise en place, c'est le fait que, euh, d'une certaine manière, les, les donneurs d'ordre sont capables de capter toute mesure euh, favorable ou destinée, ciblée sur les PME. Et on, on avait, je, je me rappelle cet exemple célèbre euh, où les, les, les donneurs d'ordre envoyaient à des sous-traitants. Euh, des, qui, qui avaient bénéficié de baisses d'impôts, de, de, de, de, de cotisations, je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, ils leur renvoyaient des lettres en leur disant « on vous a baissé ça et par conséquent, nous, on baisse notre prix euh, d'achat, de, de, de transfert ou de, de, de transaction avec les, les PME, les, les sous-traitants. » Et donc, tant qu'il y a ce, ce type de rapport, et c'est très difficile, je veux dire, je, J'imagine que dans, dans le, la pratique syndicale, on, on, on s'en rend compte. Euh, tant qu'il y a ce rapport-là, si vous voulez, on ne pourra pas, euh, comment dire, euh, poser correctement la question euh, de, de la réduction du temps de travail euh, chez, chez les, les entreprises qui sont sous-traitantes. Et puis, il y a un autre paquet d'entreprises de, de, qui sont disons, plutôt des, des, des entreprises de de petite taille, qui ne sont pas dans ces réseaux de, de sous-traitance et qui, effectivement, si elles emploient que 4 ou 5 salariés, on ne va pas créer 0,4 ou 0,5 emplois. Et donc là, la question qui se pose, c'est euh, des, des, des, des entreprises euh, multi-services, euh, multi des entreprises qui, qui permettent de. de, de, comment dire, de d'agglomérer leurs leur, leur, leur services ou alors euh, c'est la le fait de, de cibler vers eux des mesures euh, disons de de et là on pourrait dire de comment dire de subventionner d'une certaine manière les les créations d'emplois. Hein, c'est à dire que ce qu'on sait par exemple et qui, qui est assez extravagant c'est que les entreprises les petites entreprises paye un taux d'impôt euh, sur l'activité économique, l'impôt sur la société, etc., qui est supérieur au, au, au grand groupe. Il y a des statistiques de la Banque de France sur, sur cette question. Donc, je veux dire, d'une certaine manière, il serait légitime euh, d'imaginer de, des, euh, des, des baisses d'impôts, voire de cotisations, ciblées sur les petites entreprises, à, mais comme à chaque fois, et C'est peut-être prenant aussi ça qui a qui a pesé sur le, la, la mise en, en œuvre des 35 heures, c'est c'est la conditionnalité, c'est-à-dire que tout doit la, la question clé au fond, euh, quand on revient sur les lois Aubry, hein, euh, par exemple, la, la, la première loi Aubry disait euh, si vous baissez de 10% puisque de passer de 30 39 à 35 c'était à peu près 10%. Si vous baissez si vous si vous baissez de 10% de temps de travail et que vous créez 6% d'emplois, alors vous aurez euh, des allègements de, de cotisations. Ensuite, là dans la deuxième loi euh, Aubry, euh, il n'y avait plus euh, cette condition-là. La seule condition, c'était qu'il y ait des accords d'entreprise qui sont effectivement multipliés, mais où il y avait d'une certaine manière euh, un rapport de force locale, etc., mais pas de garantie, comment dire, d'obligation de, de, de création d'emplois. Et, et je pense que dans, dans tous ces domaines, si vous voulez, alors là, je, je peux me faire fusiller par des, des gens qui, qui sont plus à gauche que moi, mais je dirais, d'une certaine manière, les baisses de cotisations, euh, si elles sont conditionnées strictement, à des créations d'emplois euh, compensatoires par rapport à la baisse du temps de travail, euh, peuvent être acceptées dans la mesure où, un, si on reprend au niveau global, baisser le chômage, c'est baisser toute une, une série de dépenses euh, publiques et, et améliorer aussi le, le, la question de la santé publique en général. Moi, je suis économiste, donc là, je m'en tiens à tout ce qui est euh, monnaie sonnante et trébuchante. Euh, mais euh, cette condition-là, elle pourrait en plus être validée par les, les représentants des travailleurs sur place. C'est-à-dire que euh, l'accord, euh, disons à la limite, on peut imaginer un droit de veto sur des, des, des accords qui, qui ne, qui ne satisferaient pas la condition de, de, de création d'emploi. Dernier point, euh, je suis un peu long, mais comme, comme ça s'enchaîne. Dernier point, l'idée de, de création d'emploi compensatoire, c'est-à-dire si on baisse de 10% le, le temps de travail, il faut créer 10% d'emploi. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que s'il n'y a pas 10% de création d'emploi, la différence c'est l'intensification du travail. Hein, la, prenons un cas limite. Euh, il y a une entreprise, il y a 1000 personnes qui, qui produisent euh, 1000. Euh, on réduit leur temps de travail, mais il faut qu'ils continu, continuent à produire 1000, ça veut dire qu'ils travaillent de manière plus intense. Et leur productivité a, a, a été augmentée, mais par une forme d'intensification du travail. Si on produisait la même chose en moins de temps, c'est strictement une définition d'intensification du travail. Et par conséquent, l'idée de création d'emplois euh, proportionnelle à la baisse du temps de travail est une condition clé. Ça signifie la non-intensification du, du travail. Il y a un enjeu important pour nous, hein, parce qu'on n'est pas forcément pour <rire> de nouvelles baisses de cotisations, puis surtout... Il y a un élément, c'est qu'il y en a déjà beaucoup. Enfin, jusqu'à 1,6 mic, on aura du mal à le diminuer. Enfin, J'ai l'exemple en tête de l'espèce de plan pour les jeunes de, de, de Castex, où ils disaient qu'on va diminuer les cotisations, mais ses conseillers lui ont dit mais en fait on, on est déjà à zéro, jusqu'à 1,6 mic, il n'y aura pas grand-chose à diminuer. Donc, il a été obligé de créer une subvention, qui est une forme de cotisation négative. donc La question, c'est jusqu'où Et la, la fuite en avant aussi sur ces questions des, des rentrées fiscales et sociales. Moi, c'est un truc qui, qui m'inquiète pas mal, parce qu'on a l'impression que si maintenant, alors, on avait, Il y a des chercheurs qui bossent un peu là-dessus, hein, sur montrer la, la non-symétrie, ça veut dire que mettre en place une baisse de cotisation ou d'impôt, ça n'a pas beaucoup d'effet, mais par contre en retirer, ça peut avoir des effets macro qui sont plus que proportionnels au moment où on les a mis en place. Quoi. Donc là, on peut avoir des difficultés là-dessus. Mais ça pose aussi une grosse question pour nous, qui est celle de la conditionnalité. Je pense qu'on va peut-être en discuter juste après, Mathis, hein, mais... Peut-être que Barbara, vous vouliez intervenir là-dessus, j'imagine. Oui, bien sûr. Oui, <rire> d'abord, je voulais dire à, à, à Baptiste que bien sûr que comment est-ce qu'on met en œuvre une, une, une réforme, c'est essentiel pour la crédibilité. Et puis aussi parce que, enfin euh, voilà, il ne s'agit pas de tenir des discours de guignol sur qu'est-ce qu'on va faire. Puis une fois qu'on y est, on est comme des imbéciles. Euh, parce qu'en plus, il y, y a beaucoup de résistance dans certaines entreprises, y compris dans l'administration. Donc, il faut être vraiment d'écart sur qu'est-ce qu'on veut faire euh, Voilà, c'est un truc vraiment sérieux donc moi je partage vraiment cette idée c'était une façon de répondre pas à ce que vous disiez vous hein, mais à oui combien ça coûte etc euh, oui bien sûr il faut savoir comment est-ce qu'on fait ça, combien ça coûte et prendre en compte euh, la réalité euh, d'existence de travail, de conditions de travail des salariés et de ceux qui ne le sont pas et qui aimeraient bien euh, Voilà, c'était juste dans ce sens là mais autrement bien sûr je, je le partage pleinement euh, je vais revenir sur euh, l'histoire de la conditionnalité, de, de la question de la fiscalité dont tu parlais aussi, Mathieu, là maintenant. Alors, moi, sur le principe, comme je suis sans doute beaucoup moins à gauche que Michel Dusson, du coup, évidemment, je le dis, moi, je pense aussi que euh, la fiscalité, ça doit être un, un outil, et les cotisations, c'est aussi un outil pour mener des politiques. Donc, on peut choisir euh, de baisser et ou d'augmenter, parce qu'on considère qu'il y a des domaines qui ont plus de besoins et ou qui sont socialement plus utiles. Euh, et là, ça me fait penser à un renoncement hein, de plus euh, du quinquennat Hollande, où il s'était engagé à ce que la fiscalité sur les petites entreprises soit baissée, je crois, aux alentours de 15%, euh, et qu'on augmente vraiment celle des grandes, Alors, sachant qu'on ne maîtrise pas tout, évidemment, hein, mais… Que même là, il n'y a rien eu. Et dans ce cas-là, je pense qu'on peut être tous d'accord. C'est à la fois normal que les entreprises contribuent euh, à la richesse collective, puisque la richesse qu'elles font, elle est aussi liée aux conditions dans lesquelles elles travaillent. Elles font travailler les gens, les routes, les, etc., les crèches et tout. Euh, mais on aurait pu aussi moduler ça différemment. Et moi, je trouve qu'on pourrait assumer aussi que des entreprises, à partir du moment où, euh, voilà, après le débat citoyen, on considère que c'est des entreprises qui sont. Qui, mènent des, qui ont des objets qui sont nécessaires, qui améliorent la société, etc., eh ben qu'en effet, il y, ait, il y ait des formes de, de subventions. Euh, après, c'est évidemment tout à fait vrai, enfin, vous n'avez pas besoin de ma confirmation, mais sur la question de, des baisses de cotisations, c'est-à-dire que maintenant, plus grand, il n'y a plus grand-chose à baisser. Euh, et, euh, et un des autres problèmes que ça pose c'est que du coup ça encourage à embaucher enfin quand ça encourage à embaucher des salariés les moins qualifiés possibles puisque c'est ceux qui ont le moins de cotisations sociales mais c'est pas forcément de ça que les entreprises ont besoin euh, et notamment pour les petites dont on parlait tout à l'heure il euh, y, y en a plusieurs qui, ce dont elles auraient besoin en plus dans leur boîte pour se développer parce que c'est pas... Euh, le, en France, la, la, comment dire, la compétitivité ne va pas se faire sur le coût de la main-d'œuvre. Tout ce qui est externalisable, ça coûte toujours moins cher ailleurs. Donc, des, quand ils ont besoin de salariés, ils ont souvent besoin de salariés qualifiés, au contraire, pour leur permettre de euh, gagner de, de la valeur ajoutée. Et simplement, souvent, oui, ça leur coûte trop cher. Et les choses qui sont parfois possibles, mais qui ne sont pas toujours favorisées, c'est qu'un salarié avec un haut niveau de qualification puisse travailler pour plusieurs entreprises ensemble mais c'est vrai que ça c'est pas facile mais souvent ça répondrait beaucoup plus à, euh, aux besoins qu'elles ont que continuer à baisser des cotisations sur des emplois non qualifiés qui ou moins qualifiés qui ne sont pas ceux dont ils ont besoin et puis sur la, la question de fin sur tout ce qui est rendu un petit peu euh, impossible ben, par la mondialisation, le poids des actionnaires, dont parlait Michel Husson. Moi, ce que je me dis, c'est que si déjà la puissance publique euh, permettait dans les secteurs dans lesquels elle peut, et il y a des secteurs dans lesquels c'est possible, et faisait le choix de mettre de l'argent public sur des métiers euh, nécessaires, qu'on n'a pas assez, on n'a pas assez de personnel pour s'occuper des personnes âgées, des enfants des personnes handicapées, il n'y a pas assez de personnel, et en plus, on paye mal ceux et celles qui le font. Euh, donc là, il y a un vivier, il y a des vrais besoins à satisfaire. Et, euh, et euh, voilà, en révisant un peu la fiscalité, je ne dis pas que ça suffit, mais enfin quand même, on retrouverait un petit peu d'argent. Et puis en plus, on retrouverait de l'espoir et un peu de dignité pour notre société puis pour les gens dont on prend soin, et puis pour ceux et celles qui font ce boulot, parce que c'est encore une fois, c'est encore des femmes. Donc, oui, je pense que c'est vraiment des métiers dans lesquels il faudrait vraiment remettre de l'argent public. Euh, et je pense que s'il y avait de plus en plus de salariés, là où c'est possible, qui sont un peu mieux traités, un peu mieux payés, s'il y avait un peu moins de chômeurs, parce qu'à défaut, tout résoudre, on a permis que davantage de personnes puissent travailler, ben ça rééquilibre le rapport de force autrement. Euh, C'est sans doute euh, vraiment très, très utopique, mais moi, j'ai été vraiment soufflée, extrêmement émue. Je pense que vous aussi, ces femmes noires, dont la plupart, comme elles le disent elles-mêmes, euh, n'écrivent pas la langue, lisent à peine, qui ne connaissent pas forcément leurs droits, alors depuis elles se sont sacrément bien formées, qui ont obtenu, enfin, qui ont tenu si longtemps, euh, et on voit leur fierté, etc. On peut se dire, ah ben elles ont réussi à gagner, euh, donc elles font euh, un demi lit de moins par heure, elles ont droit à une pause ou à un panier repas euh, et une petite augmentation de salaire. En attendant, c'est énorme ce qu'elles ont fait. Et ça, ça change leur vie, elles continuent à être maltraitées, mal payées, elles ne sont toujours pas embauchées par accord, etc. Mais ça a changé quelque chose. Et moi, je me dis quand je vois des trucs comme ça, ça doit... Euh, Enfin, si les organisations politiques et syndicales euh, sont capables de, euh, je sais pas, de, de faire des choses ensemble, sur la base de trucs comme ça, on se dit mais, il enfin, y a quand même des choses possibles. Quoi. Et Je pense que c'est des choses qui donnent vraiment de l'espoir. Encore faudrait-il qu'il y, qu y ait un débouché politique. Euh, et puis sur l'obligation, pour revenir sur les, sur les 35 heures, oui, l'obligation, c'est indispensable. Michel Husson rappelait euh, la loi Aubry, Aubry 1, donc, qui crée une obligation... Euh, si on réduit de 10% si on veut avoir des baisses de cotisation il faut embaucher 6% de, de gens je crois et au bris de l'obligation n'est plus là bah oui, ça change tout quoi. et il n'y a aucune raison qu'il y ait des baisses de cotisation s'il si n'y a aucune création d'emploi création d'emploi ou amélioration des conditions de travail ou salaire, il doit y avoir quelque chose quoi. enfin pardon dernière remarque, il y a un truc qu'on n'a pas intégré c'est la question aussi de l'enjeu euh, euh, écologique euh, il faut aussi qu'il y, y a des métiers dont on doit euh, commencer sérieusement à se dire ben, voilà, est-ce que c'est des métiers euh, qu'on doit, euh, qu doit maintenir et donc réfléchir aussi à comment est-ce qu'on forme euh, les gens alors pas ceux qui passent d'un boulot forcément à l'autre mais ça, ça se fait peut-être sur des générations et puis dans le domaine de l'agriculture, ça n'emploie pas tout le monde il y a aussi un gisement d'emploi euh, qui est important euh, parce qu'il y a des métiers dans lesquels c'est très important de déproductiviser l'emploi. Euh, ça, ça fait aussi des formes de gains, comme le disait Michel Husson tout à l'heure, en termes de santé publique, de euh, qualité de vie euh, et de la planète. J'ai sans doute oublié plein de choses qui m'arrangeaient, mais au cas où vous reposerez les questions. Alors, sauf si tu veux rebondir, Baptiste, il y a des questions du, du chat. Non, non, je... Bon, je pense qu'il y, y a quelques questions. Bon, alors je vous, je vous repère. la grande question de l'horizon politique, qui est effectivement évidemment une question euh, éminemment importante. Et bon, euh, voilà, sans, sans, euh, sans rentrer trop avant dans le débat. Bon, enfin, Clairement, la CGT, elle assume aussi le fait que, que précisément, elle, elle souhaite verser au débat, mais j'ai dit au début, euh, des questions comme celle de la réduction du temps de travail, pour y compris peut-être contribuer à ce que l'horizon politique euh, s'éclaircisse dans le.. Euh, dans le dans le bon sens. Euh, moi, il me semble qu'il y a vraiment un, effectivement une question à, à creuser là sur sur euh, grande boîte, petite boîte, boîtes, euh, sous traitant donneur d'ordre, avec sans doute le, des, des mécanismes en particulier sur les questions de financement, à imaginer de manière différente. Et, et évidemment, une, une situation en particulier des petites entreprises à regarder de manière différente. Et, et voilà, ça, ça doit aussi euh, ça doit aussi guider la manière dont on imagine des. Euh, mécanismes de financement après bon je vais évidemment mathieu dans ton sens sur euh, bon, nous, nous, des exonérations supplémentaires de cotisation sociales, évidemment c'est pas c'est pas la voie qu'on qu euh, qu privilégie on pense même qu'il pourrait être intéressant c'est euh, une certitude de, de, de, de revoir les taux de cotisation et de revoir les politiques d'exonération et que c'est voilà c'est sur d'autres leviers qu'il faut qu'on regarde comment euh, comment la puissance publique elle peut euh, orienté à un certain nombre de choix avec une utilisation intelligente et vertueuse des budgets et puis bon il y a la question environnementale que Barbara a commencé à esquisser à juste titre avec bon un écueil qui enfin qui, un écueil un sujet là aussi qui vient dans les discussions qu'on a avec nos camarades sur bon une Phénomène qu'ont observé beaucoup de camarades sur l'idée le, le, que, bon, je, je résume là aussi à très grand trait pour me faire comprendre. Le, le grand capital essaie aussi de se rapproprier cette question-là, en particulier pour développer des formes de télétravail généralisées et, et qui, pour le coup, ne, ne sont pas forcément vertueuses. Donc, en clair, il y a un certain nombre d'entreprises où les directions incitent fortement au télétravail de manière non maîtrisée, avec y compris d'ailleurs des, des incidences sur, sur le temps de travail, sur la maîtrise du temps de travail, en prenant le motif ou le prétexte, d'effets de, de, bénéfiques sur, sur l'environnement. Euh, évi évidemment qu'on ait un argumentaire sur, sur le, les possibles effets vertueux de la réduction du temps de travail sur l'environnement, mais qu'on qu ait aussi en tête que, que bien évidemment, d'ores et déjà, comme toujours, le, le Capital a commencé lui aussi à, à travailler son argumentation sur, sur cette question-là. Oui, je, il y a, euh, je voulais redire deux choses sur les heures sup et puis, parce qu'on a, j'en ai pas reparlé, et puis sur les, mo les modalités, y compris ce que, ce que tu viens de dire maintenant, la Baptiste, euh, on ne l'a pas dit, mais bien sûr, il faut limiter drastiquement la possibilité de recours aux heures supplémentaires, parce que ça a totalement vidé de son contenu le principe de la loi. C'est-à-dire que si on dit le temps de travail, c'est 35 heures, mais on fait autant d'heures sup' qu'on veut, en plus on les annualise, euh, bah, du coup, finalement, ça ne change quand même pas grand-chose parce qu'y compris, il y a des heures supplémentaires qui sont des heures supplémentaires, qui ne sont même pas payées en heures supplémentaires, puisque tout ça est lissé euh, sur, sur une longue période. Donc là, il faut évidemment être beaucoup plus, beaucoup plus strict. Et euh, les modalités, ce dont je voulais parler, c'est lié donc, à ce dont tu viens de parler là, sur euh, le fait de pouvoir travailler chez soi. En fait, c'est vrai que la, la réduction du temps de travail, quand on l'appelle 35 heures, ça veut dire qu'on fait comme si la majorité des salariés euh, on pouvait compter leur temps de travail sur la semaine et que la façon la plus opportune de le diminuer, c'est sur la semaine. Mais ça, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des emplois dans lesquels ce n'est pas possible. Il euh, y a des gens qui ne le souhaitent pas. Il y a des modalités qui peuvent être plus adaptées que, que d'autres pour des types de boulot. On, on comprend, enfin, je pense, tout le monde à peu près comprend qu'il y a des types d'activités qui ont des variations saisonnières euh, qu'il faut prendre en compte. Euh, et puis donc ça, c'est les contraintes qui sont liées à l'activité de l'entreprise. Puis il y a aussi celles qui sont liées à la vie des, des gens. Euh, on, on doit faire en même temps, bien s'installer dans son boulot, euh, faire ses gosses. Alors, on n'est pas obligé d'en faire, puis on peut les faire plus tard, mais pour les femmes, on a parfois des limites. Euh, et et ce n'est pas des, des moments où on a du temps dans la vie. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'on juge deux choses, c'est les enfants et puis euh, les parents qui vivent de plus en plus longtemps, Souvent, mais pas forcément toujours en bonne santé, et que parfois on doit aussi accompagner. Et, euh, et souvent on n'a pas de temps pour ça. Et dans le même temps, il faut gagner sa vie pour soutenir ses enfants, accompagner ses parents. Donc c'est pour ça que voilà, les modalités doivent pouvoir être différentes. Alors du coup, ça rend les négociations évidemment difficiles. Et puis ça a des limites parce que euh, comment? Euh, on sait bien que, par exemple, quand on réduit la journée d'une demi-heure, euh, euh, enfin, ça peut se traduire exclusivement par euh, une, anti une intensification euh, du travail. Euh, que quand on fait, en revanche, des, des changements euh, sur la semaine, le mois ou l'année, ça se traduit par le fait que, pardon de la caricature, mais ce n'est pas tout à fait faux, euh, les hommes peuvent prendre plus de jours de congé. Euh, et les femmes travaillent moins long, enfin, commencent à aller au boulot un peu plus tard pour pouvoir déposer les gosses à l'école. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Et sur ce que tu disais, là, je m'arrête vraiment sur la possibilité de travailler chez soi et comment des entreprises peuvent s'en saisir et exploiter cette possibilité, ben, c'est vrai aussi qu'il euh, y a des salariés, des moments dans sa vie, ou bien de, dans la mesure où c'est intégré de façon partielle à sa vie, ben, ça peut aussi, euh, aussi l'améliorer. La limite, c'est que ça potentiellement, ça détruit aussi des collectifs de travail et qu'on a des salariés qui sont de plus en plus éparpillés. Et on voit depuis un petit moment que c'est aussi une des difficultés que rencontrent euh, les métiers du soin. Donc, ces métiers, encore une fois, très féminins, où c'est uh, des dames euh, qui vont chez des personnes, souvent avec leur voiture, qui font beaucoup de trajets et qui ne se retrouvent pas euh, à un moment dans leur boîte, avec leurs collègues, etc., pour pouvoir s'organiser, parler de comment elles travaillent et comment elles vivent leur boulot. Donc, c'est vrai que là, on a quand même surtout des questions, peu de réponses, mais on a aussi plein d'ouvertures possibles. Quoi. Oui, non, je, je reviens en arrière, là, donc je fais mon mieux à coup de pas sur les, les baisses de cotisations, mais je pense qu'il ne faut, il faut pas non plus oublier un argument qui est sur le coût du chômage pour la société et pas seulement, uniquement en termes monétaires. Quoi. Et, et donc, on a maintenant pas mal de, de travaux, notamment euh, enfin, les évaluations d'Athée des Carmond, de, mais il y, a, il y a eu une longue histoire de, de travaux là-dessus. Et, et c'est montré que finalement, d'une certaine manière, le, euh, le, le chômage coûte énormément cher et qu'à limite, des créations d'emplois, y compris ex nihilo, disons, par des, des emplois publics, etc., seraient quasiment autofinancé, en grande partie. Et donc, je veux dire, c'est un argument qu'il faut mettre en avant aussi, par rapport au, non seulement aux dégâts sociaux, psychologiques, etc., de, de santé, mais, mais par rapport aussi, euh, tout simplement en termes monétaires. Et puis l'autre question, c'était. Euh, ben, j'ai oublié l'autre question qu'avait soulevée euh, Barbara. Euh, ben, Excuse-moi, j'ai un truc. Je, ça, va, ça va me revenir. Ce n'est pas grave, on a plein d'autres questions de toute façon dans le chat. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Il y en a deux qui sont liées au début. Est-ce est que les 35 heures n'ont pas conduit à une augmentation des licenciements, des missions, etc., enfin rupture des contrats de travail. Et est-ce que ça n'a pas eu comme effet la baisse générale des salaires, finalement, dans un sens aussi Donc, euh, voilà, je ne sais pas si soit dans le rapport, soit Michel, on a des éléments là-dessus, ou en tout cas des éléments de réponse. Ça peut faire partie un peu des, des critiques qu'on peut formuler à l'endroit des 35 heures aussi, au moment du passage. Bah, Barbara, je Barbara répondre, ça a déjà que... fait quand même une augmentation de salaire pour ceux qui Pardon, pardon, excuse-moi. Oui, ça a déjà fait comme une augmentation de salaire pour ceux qui n'avaient pas de salaire. Mais par ailleurs, bien sûr que c'est vrai aussi. Après, le sujet, c'est, je pense qu'il doit y avoir un, voilà, un plancher en dessous duquel on considère qu'on ne peut pas baisser les salaires. Mais oui, ça a baissé. Il y a, comment il s'appelle, Guillaume Duval qui avait fait une réflexion que j'avais trouvée intéressante à propos de ça. Il disait, individuellement, il y a plein de gens qui étaient mécontents parce que leur salaire avait soit pas, enfin, baissé pas souvent, mais parfois parce que ça faisait moins d'heures sup, mais qui avaient stagné ou qui avaient augmenté moins vite que ce qu'il aurait pu augmenter, c'est vrai. Euh, ceux qui venaient de trouver un boulot, bah, ils étaient peut-être contents, mais enfin, en général, ce n'était pas des boulots toujours super bien payés. Donc, ils, avaient aussi, euh, ils pouvaient euh, légitimement euh, revendiquer un, un meilleur salaire. Mais quand même, collectivement, pour la société, il voilà, y avait plus de gens qui avaient un boulot, plus de gens qui cotisaient, des comptes sociaux en meilleur état, et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. On ne mesure pas toujours individuellement, mais c'est quand même des choses qui comptent. Mais oui, bien sûr, c'est vrai, mais c'est aussi des gens qui ont eu un salaire. Et puis l'autre question, c'était est-ce que ça n'avait pas contribué à, à, à licencier des gens, c'est ça Non À détruire okay. des enfants mm -hmm. bah, En tout cas, la réalité globale, je ne sais pas comment ça s'est passé ponctuellement à chaque endroit, mais c'est que c'est la période où on a créé. Jamais dans l'histoire, c'est arrivé qu'on crée, parce qu'il y a deux choses, il y a... Comment dire, le, le, le nombre d'emplois créés et il y a le, le, le, comment dire, le nombre de personnes en moins au chômage. Il peut y avoir beaucoup d'emplois créés et beaucoup d'emplois détruits. Et puis, il peut y avoir moins d'emplois créés, mais aussi moins d'emplois détruits, et du coup, un solde positif. Là, c'est à la fois la période pendant laquelle on a créé le plus d'emplois, donc ça ne dit pas la qualité du boulot, hein, mais en tout cas, ça dit quand même un dynamisme. Et c'est aussi la période dans laquelle les taux de chômage de toutes les catégories ont baissé. A, B et C. Donc, en tout cas, globalement, les 35 heures associées à une politique un peu dynamique, à, euh, aux emplois jeunes, et je pense des choses qui, voilà, qui donnaient un peu de l'espoir aux gens et qui créaient une dynamique dans la société, ça a créé des emplois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas qui pas été détruits. Il y en a toujours plein qui sont détruits. Mais en tout cas, c'est un sol positif comme on n'en a jamais vu et une création d'emplois comme ça n'est jamais arrivé. Mmh. Alors, il y a une question de, de Patrick dans le chat là que je vais te prendre tout de suite parce que pour moi elle est assez fondamentale. Il dit, en gros on est tous d'accord sur cette analyse, elle est bien faite 32 heures. Bon, alors, en fait, qu'on soit tous d'accord, ça je ne suis pas totalement convaincu. Je pense qu'il y a plein de monde qui ne sait pas tout ça déjà. Ça c'est mon point de vue. Mais d'ailleurs même dans notre organisation. Mais nous restons dans un pays libéral, c'est ce qui est profond non plus. Donc lorsque les camarades sont confrontés devant leur direction à la menace de délocalisation, qu'est-ce qu'on répond Quand un actionnaire peut partir investir ailleurs, en gros ça pose un peu la question de... Et moi c'est un peu comme ça que j'ai tendance à le voir aussi c'est qu'il euh, faut qu'on lie la question des 32 heures à la question du rapport capital-travail. Ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour cesser d'être contraint par le capital et à l'inverse, <rire> réussir à le contraindre, alors à quel niveau, jusqu'à où Ça, c'est une vision de, de long terme, et puis ce n'est pas, pas à moi que ça appartient. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment l'élément difficile dans lequel, auquel on va être confronté dans les batailles concrètes dans les boîtes. Ça veut dire que qu'on est convaincu au niveau macro du bienfait des 32 heures, et qu'est-ce qu'on fait enfin, En tout cas, que, comment est-ce qu'on peut. Quels, quels éléments on peut mettre en avant dans, dans la lutte derrière quoi. Alors, je ne sais pas si Michel, tu as des réflexions là-dessus. C'est quelque chose sur lequel c'est évidemment pour moi un des éléments les plus difficiles. Ben pour moi aussi. Oui. Non, je n'ai aucune légitimité à, à répondre à ça. Le, non, la seule remarque qui me vient à l'esprit, c'est de dire. Les luttes euh, disons locales au sens d'entreprise de, de, de, etc euh, elles, comment dire elles, elles peuvent être renforcées si un projet global derrière voilà euh, quelle serait la, la solution c'est à peu près tout ce que je peux dire parce qu'effectivement d'une certaine manière euh, si, on, si on prend du recul euh, on risque de comment dire de d'être paradoxal, mais mais les patrons ont raison souvent quand ils disent si mes coûts augmentent je vais perdre des parts de marché on mmh. est dans un régime dans un système où, où, où c'est vrai malheureusement et donc euh, si vous voulez les, après il y a il y, y a des luttes qui sont souvent euh, euh, difficiles à mener parce que on est on a des systèmes où, euh, qui qui fonctionnent de cette manière euh, et donc la, le seul moyen de disons de légitimer ces luttes c'est au nom euh, d'une alternative qui est forcément globale. Parce que c'est vrai qu'on peut pas faire la réduction du temps de travail entreprise par entreprise, parce que là encore, euh, le, mmh. comment dire, le, la, la, la, la, la, la, le jeu de la concurrence, euh, bon, euh, le, du, du point de vue de l'expertise économique, ce qu'il faut quand même, c est, c est, ça fait partie du travail des, des, des, des, des comment dire des, des cabinets de conseil auprès des, des comités d'entreprise. Euh, dans leur pratique, euh, il faut qu'ils qu comment dire qu'ils déconstruisent le bluff du euh, chantage à la délocalisation à l'emploi, qui est souvent euh, un, un des éléments de l'argumentaire patronal. Hein, euh, et donc, euh, c'est aussi un moyen de lutte euh, au niveau des, des entreprises euh, sur lesquelles j'ai eu quelques échanges avec des, des, des camarades qui travaillent dans, dans ce type de cabinet. Mais euh, en tant que macroéconomiste, modestement, enfin, je veux dire, j'ai peu de réponses à donner, sinon, sinon de dire qu'on est renforcé par... Euh, un projet plus global dans dans les luttes quotidiennes c'est c'est à peu près tout ce que je veux dire par exemple les on, on, les les luttes les des femmes qui travaillent chez accord euh, c'est une victoire euh, qu'on qu a bien raison de de, de, de célébrer de et comment dire de de, de s'en féliciter mais elles l'ont menée aussi au nom d'un d'un idéal de société qui, qui disaient dépasser leur, leur cause euh, locale. Quoi. Elles étaient animées par une force euh, assez extraordinaire. Euh, et, et bon, euh, d'une certaine manière, l'idée de travailler moins pour travailler tous euh, au niveau global euh, fait peut-être partie de ces idées motrices qui permettent de, de, de durcir, enfin, de, de renforcer les mobilisations ou les luttes locales. Barbara, bien sûr oui, c'est pour ça que c'est vraiment super important ce que vous faites là, euh, qui a un travail politique au sens large, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que les gens à un moment peuvent être les citoyens peuvent être mobilisés et motivés par quelque chose, ben, c'est qu'il y a un horizon. Et, et ça, ça en est un. Et je, je suis vraiment d'accord avec Michel Husson, c'est vraiment ça qu'elles avaient, ces femmes en plus, euh, et qui leur ont permis de tenir et de faire tout ça, parce qu'on pourrait même dire finalement ce qu'elles ont gagné, c'est dérisoire. C'est très important, mais en même temps, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce que plein de gens ont et qui, qui, qui devraient aller de soi. Mais plus concrètement, sur la question là des actionnaires, moi je pense aussi que dire, euh, les entreprises, de rares exceptions près, ce n'est pas des entreprises philanthropiques. Donc, elles vont là où, pas forcément, euh, où euh, juste ça fait le plus d'argent, mais qu'elles soient sensibles au fait qu'elles peuvent produ produire la même chose euh, et que ça leur coûte euh, moins cher, euh, ça pourrait même être avec euh, des, des bonnes raisons, y compris qu'on approuverait, c'est-à-dire que ça leur permettrait de réinvestir dans leur entreprise pour continuer à développer des projets, etc. Euh, ça, c est, c est, en plus, ce n'est même pas toujours illégitime, puis on n'y peut pas grand-chose. Euh, en revanche, ce, sur, ce à quoi on peut, c'est aussi faire des investissements publics dans des boulots dont on a besoin, qui, eux, ne sont pas délocalisables. Euh, parce qu'on ne peut pas, euh, voilà, je reprends l'exemple de l'EHPAD. Les gens qui bossent dans l'EHPAD, on ne peut pas aller euh, les chercher, euh, euh, on ne peut pas aller les délocaliser euh, dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Alors, il y a les sans-papiers qu'on ne régularise pas, mais euh, autrement, on ne peut pas. Donc, il y a à la fois l'investissement là-dedans, euh, et puis on peut peut-être, euh, je sais pas, compter aussi sur le fait que euh, s'il y avait des discours politiques un petit peu forts, un minimum de moralisation, et je pense qu'il y a des gens qui bossent dans ces grosses entreprises, y compris des gens bien payés, qualifiés, etc., euh, à qui n'ont enfin, pas forcément toujours envie d'aller bosser loin, ailleurs, et pour qui ça compte de se dire « je travaille dans une entreprise respectueuse de ses salariés, etc. etc. » ça, ça a l'air de pas grand-chose, mais je crois qu'il y a quand même des gens pour qui ça compte. Mais voilà, il y a des activités, elles partiront. Et puis en plus… Euh, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle globale. Il y a des gens dans d'autres pays qui ont aussi le droit de pouvoir travailler. Euh, donc, euh, moi, comme Michel, je pense que c'est difficile de penser ça entreprise par entreprise. C'est à ça que devrait servir la politique, même si ça ne se voit pas beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai que c'est une question qui est, qui est dure. Oui, c'est vrai que même ça, c'est… C'est une question difficile, ça veut dire qu'il y a des choses qui partiront et on voit dans le cas français, ça conduit à avoir plus de la moitié d'autres notre de carbone qui est du fait d'importation. Pour mmh. moi, ça rejoint vraiment une question industrielle majeure et de, de, ce, de réponse aux besoins de ce qu'on produit, où, de localisation, pourquoi. Enfin, bon, voilà, tout ça est, à mon sens, lié. Hein. Il y a une logique d'ensemble de, de tout ça, en tout cas dans ce qu'on essaie de porter. Hein. À la CGT, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors, il y a une dernière grosse question qui était la première, mais je l'ai gardée un peu pour la fin exprès, c'est celle évidemment de la croissance. Alors, c'est encore Patrick, mais Patrick, il pose les questions euh, difficiles et, <rire> et les questions les plus larges, mais qui sont aussi du coup des questions fondamentales. Comment est-ce qu'on voit, est, est bah, peut-être vous, c'est quoi euh, votre vision de cette, cette affaire-là hein Est-ce que ça implique nécessairement de la croissance supplémentaire Et si oui, croissance de quoi Enfin, voilà, qui est qu quand même une question qui n'est pas petite et puis qui qui nous interpelle sur tout un paquet de, de sujets. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer. Peut-être, Barbara, si tu dois partir bientôt. Oui, mais... je, je vais y aller. Ben, en fait, ça dépend qu'est-ce qui est compté dans, dans la croissance ou pas. Euh, je, je, voilà, on a quand même un enjeu vital à arrêter euh, la croissance, celle qui est comptée dans le PIB pour, pour l'essentiel, une part d'entre elles, qui euh, détruit la planète sur laquelle on vit. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir plus d'activités. Il voilà, y a des activités de formation, par exemple. Ils sont pas, euh, qui, qui n'augmentent pas forcément notre empreinte carbone, qui peuvent améliorer le bien-être. Euh, mais par contre, euh, la croissance qui est destructrice de notre lieu de vie et ce, celui des autres, ben, oui, celle-là, elle, elle est néfaste. Quoi. Et puis en plus, on a vu qu'il ne suffisait pas, et c'est de plus en plus vrai, que la croissance n'était pas forcément créatrice d'emplois. Bon, pardon, j'y vais, je pars de façon un petit peu sèche, mais vraiment, merci beaucoup, euh, jean pour ce temps, puis surtout pour le travail que vous faites. Le, le document que vous avez fait, on peut le télécharger sur le site de la CGT ou alors euh, vous nous l'enverrez. Ou... En tout cas, les suites m'intéressent beaucoup. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore public, hein, il est à disposition de l'organisation, oui, oui. mais évidemment, on vous l'enverra et puis bon, de toute façon, on vous tiendra informé, voire, voire on vous remettra contribution éventuellement sur les, sur les suites de la campagne. Merci okay. beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Barbara. Bye. À très vite. J'étais ravie. Alors Michel, sur la croissance, je sais que c'est en plus quelque chose, effectivement, sur, même sur le lien, je me rappelle d'avoir lu un de tes papiers sur le lien croissance-emploi, en disant que finalement, il n'existait pas, pas tant que ça. Alors je me demande comment tu vois cette question-là de la croissance en lien avec le temps de travail. Euh, ben, je prétends tendance à dissocier les, les deux questions, en fait, le, si, enfin, si j'en reste à ma présentation simpliste. Euh, le problème, c'est le nombre d'heures travaillées. Bon euh, et comment on le répartit. Ensuite, ce nombre d'heures travaillées peut être consacré à, à des emplois utiles, euh, à des emplois euh, qui sont moins, à des emplois qui sont verts, euh, à des emplois qui sont sales, etc. Mais euh, d'une certaine manière, on, à mon avis, on peut... Euh, différencier les deux questions, alors évidemment la question après de la croissance de son contenu etc je, je répondrai un peu comme comme l'a fait Barbara, c'est à dire on peut avoir à la limite on peut avoir le même taux de croissance avec des contenus strictement euh, différents bon, euh, et en plus il y a, y a une question de de, de, de, de mesures de cette croissance, euh, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, je voulais, je voulais revenir quand même sur un argument parce que j'ai oublié d'en parler, mais chez les théoriciens euh, euh, de l'économie dominante là, et notamment Jean Tirole qui a eu le, le prix Nobel entre guillemets, euh, qui euh, a, il y a une tradition de critique de ce débat sur, le, sur la, la réduction du temps de travail qui consiste à dire euh, ces imbéciles raisonnent comme s'il y avait un, un nombre d'emplois donné et puis en baissant le temps de travail, on peut, euh, on peut le, mieux le répartir. Or, euh, y, y compris avec des glissements du genre, c'est le même raisonnement que l'OPEN disant euh, S'il y avait moins d'immigrés, il y aurait plus de travail pour les, les Français de souche, comme, on, comme ils disent. Euh, cet argument, euh, il faut vraiment le récuser parce que ce qu'il euh, qu faut, disons, partager, c'est pas un nombre d'emplois, c'est un nombre d'heures de travail, euh, et c'est quelque chose de totalement différent. Quoi, le nombre d'heures de travail, il est à peu près déterminé justement par la croissance et euh, et la productivité du travail, euh, et ensuite, le, le, le, fait, le vecteur de, de, de, de partage, c'est la, la durée du travail. Et donc, cette question-là, elle, elle est relativement en aval, si vous voulez, elle vient après euh, le contenu même de, de cette croissance. Et donc, je, je crois qu'on peut on peut dissocier les deux, ça ne veut pas dire que le problème de la croissance et quel type de croissance il faudrait pour répondre aux défis environnementaux, défis climatiques, euh, n'est pas importante, elle est même majeure. Euh, mais euh, elle ne signifie pas forcément qu'on devrait baisser euh, le, le nombre d'emplois, par exemple, que, que la, le, le respect des, des, des règles fixées, par exemple, les objectifs fixés par le, le GIEC, en termes de, de réduction des, des émissions, signifie forcément une réduction de l'emploi. Euh, je, je crois que ces, ces questions méritent d'être euh, traitées un peu différemment. Euh, effectivement, peut-être que l'une sur, sur détermine l'autre, mais euh, l'autre est, est relativement indépendante. Qu'on qu ait une croissance sale ou une croissance propre, d'une certaine manière, la question se pose de, de la même manière. Alors, si on voulait être, euh, comment dire, euh, Allez pousser les choses jusqu'au bout. Euh, J'avais fait une petite fable euh, écologique et sociale qu'on qu peut résumer comme ça euh, et, et qui, qui rejoint les questions aussi d'automatisation. Euh, Imaginez une société où euh, on, on interdit totalement les SUV. Et on, on bon alors les riches en gros en schématisant un peu les riches consomment des enfin achètent des SUV. Et ils vont être obligés d'acheter des, des, des, des, des, des, la voiture moyenne à la place. Mais ça va détruire des emplois. Les gens qui produisent les SUV vont détruire les emplois. Et donc, c'est une, une mauvaise chose. Bon. Maintenant, si on raisonne de manière rationnelle, euh, les emplois euh, qui étaient destinés à produire les SUV sont devenus inutiles et Par conséquent, euh, il faut réduire le, la quantité de travail disponible. C'est-à-dire, la, la société, au lieu de consacrer une partie de son temps à produire des véhicules pour les riches, euh, va produire des véhicules standards pour tout le monde, euh, elle y mettra moins de temps. Et la question est, effectivement, si on raisonne comme ça de, de manière rationnelle, c'est très abstrait parce que ça touche pas les bonnes catégories de, de, de travailleurs qui a des transferts à faire, mais c'est le raisonnement qu'il faudrait pouvoir adopter de, de, de manière générale. Et, et en sens inverse, comme le disait Barbara, il y a des emplois qu'il faut créer d'une certaine manière ex nullos. Et là, on retrouve l'idée de, de garantie d'emploi, c'est-à-dire de l'employeur, de l'État employeur en dernier ressort. Mais en gros, l'idée, il euh, y a des besoins, créons les emplois, euh, finançons-les euh, par euh, sur, sur fonds publics, etc. Et on a une, une manière de créer des emplois socialement écologiquement utiles, euh, d'une autre manière que sans remettre, disons, aux mécanismes de marché, etc. Et derrière tout ça, une autre, il y a un autre aspect de répartition qui est, qui est que d'une certaine manière, euh, on est dans une société, il n'y a pas, c'est pas vraiment le ruissellement comme l'entendent les, les théoriciens disant, plus il y a de riches, plus ça, ça ruisselle. Mais quand même, il y a une dépendance par rapport à la, à la consommation des, des riches. Et je vais donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé à propos des, des ateliers des ateliers navals de la Ciotat. C'est-à-dire, ils ont été récupérés, euh, mais pour... Enfin, parce qu'ils étaient quasiment euh, comment dire, condamnés à la disparition. Et ils ont été récupérés, enfin, ils ont été sauvés, parce qu'ils font la maintenance des yachts de luxe. Vous c'est avec une dépendance par rapport à des emplois qui correspondent à une espèce de, de, de, de luxe euh, extravagant. Autre exemple plus récent on vous dit qu'il y a eu de l'épargne forcée. Hein, C'est-à-dire que pendant la pandémie, la consommation a été freinée, etc. Et puis, euh, l'épargne, donc, on a mis de la... Enfin, une certaine catégorie de ménage a mis de l'argent de, de côté. Et d'une certaine manière, toutes les hypothèses sur la reprise, etc., un, un des, des paramètres importants, c'est de savoir quelle partie de cette épargne forcée, entre guillemets, va être reconsommé et donc relancer la, la, consommation. Mais quand, quand vous regardez le, vous avez deux manières de raisonner. Quand vous regardez le, le qui détient cette épargne, qui a réalisé cette épargne forcée, c'est, les ménages les plus, les plus favorisés. Et donc, d'une certaine manière, la reprise et donc la reprise de l'emploi va dépendre du, du comportement de, de ces catégories les, les plus fortunées et donc on, on a là aussi un partage disons de, de richesses et de pouvoir qui fait que une partie des emplois euh, dépendent de la consommation euh, des riches bon, et, et que on a il euh, y aurait une autre solution qui n'est qui pas du tout abordée pardon, dans, dans ces périodes post euh, on l'espère post pandémie c'est l'idée de faire contribuer tous les, les acteurs euh, qui ont profité de cette crise, euh, à savoir les grandes boîtes, du, les GAFAM, etc., euh, les, les, et puis les, les gens qui ont mis de l'épargne de côté, euh, et, et je veux dire, dans, dans, les, dans les périodes de catastrophes euh, telles que la, la, cette crise en, en est une finalement, euh, il faut des mesures exceptionnelles qui sont des, des, des, des prélèvements euh, auprès des gens qui, qui, qui ont réussi à être abrités de, des effets de, de cette crise. Donc, là, là, si vous voulez, il y, y, y avait eu un livre il euh, y, a, y a très longtemps qui s'appelle « Qui travaille pour qui ?» et euh, à, à, qui, qui cherchait à voir justement comment, ce, comment les emplois dépendaient de la, de la consommation des... Des, des classes supérieures des, des personnes les plus favorisées euh, c'est un, un travail difficile à, à actualiser mais, mais l'idée est, est aussi la suivante c'est à dire que beaucoup d'emplois qui sont probablement des emplois enfin si on, si on prend un peu de recul qui probablement sont des emplois euh, inutiles d'une certaine manière euh, sont comment dire, légitimités par la répartition des richesses euh, telle qu'elle existe encore une fois si on est écologiste, euh, il faut interdire la, la fabrication de SIE, qui, qui, est, qui, qui sont des, des, des, enfin, des, des, des monstres euh, théoriques et pratiques. Et, et du coup, la question qui se pose, c'est euh, comment réorganiser l'emploi compte tenu du fait qu'il y a des choses inutiles qu'il ne faudra plus fabriquer et qu'il y a des, des, des, des activités socialement et écologiquement utile, qu'il faudra favoriser. Donc il y, y a une question de... y aura probablement dans les, les décennies à venir des questions de, de transfert, de transition euh, d'emploi à l'autre. Et c'est une question, effectivement, qui ne se pose pas entreprise par entreprise et qui rajoute une difficulté supplémentaire. On voit bien les difficultés auxquelles on est confronté. Hein, et la petite fable sur les yachts, je trouve qu'elle est parlante sur la question des besoins. Ça veut dire, du coup, produire, oui, mais pour répondre à quel besoin, besoin de qui, etc. Ça, je pense que c'est une des questions, et, enfin, ça fait partie des questions essentielles, hein, c'est évident qu'ils nous, qui nous bouscule un peu, mais ça, ça amène à réfléchir. Oui. Et euh, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de commentaires dans le chat sur euh, la faisabilité, du coup, de la réduction du temps de travail, entre guillemets, à régime constant, ça veut dire, dans le capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, évidemment, que, je pense qu'on ne peut pas penser ça indépendamment d'un projet plus global de rupture. Ça, je crois que ça me, paraît, ça me paraît assez clair. Et ce que tu dis aussi sur la mise à contribution des, des gagnants, là, ça me fait penser à deux choses. Ça me fait penser à, il ben, y a de fait des gagnants, ça c'est sûr. On a encore du mal à les, à les identifier tous très clairement, même si on voit bien les secteurs, donc on peut à peu près voir qu'il s'agit en gros des GAFA. Quoi. Et la question c'est ensuite comment on les met à contribution. ça veut dire c'est une chose de dire, il faut les mettre à contribution, puis c'en est une autre d'être capable de le faire, ne serait-ce que du point de vue fiscal, ou là, on a une difficulté, mais qui est évidemment organisée politiquement aussi, hein, pour aller chercher ce qui nous est dû, a priori, du point de vue fiscal. Et donc, je trouve que là, on a des difficultés hein, sur nos relations internationales. Je crois qu'il y a. Barbara l a dit un truc tout à l'heure sur les délocalisations, qui a fait bondir un camarade à juste raison hein, de la métallurgie, qui, alors quoi, du coup, faudrait qu'on soit pour les délocalisations. Mais elle a parlé, de en fait, c'est un peu comme ça que je l'ai lu aussi, du partage international du travail, qui est aussi une question très importante, quoi, hein, où là-dessus, on a. Ça, ça, pose, ça pose des difficultés, je trouve, majeures hein, du point de vue de ce qu'on est capable de porter nous, surtout qu'on est une organisation internationaliste aussi. Donc euh, forcément, <rire> il y a l'horizon et puis il y a ce qu les, les difficultés concrètes et les, les niveaux de lutte quoi, hein, de l'entreprise jusqu'au niveau international et tout ce qu'il y a entre les deux. Hein. Sans parler du niveau européen, où là aussi il y a eu quelques réactions. Excuse-moi Baptiste, j'ai été un, un peu long dans, ma, dans mon retour. Non, pas de souci, Mathieu. Bah, tout, tout ça me... Bon, c'est quand même d'ailleurs ce que je vois qu'il a... Patrick pose la question de la, de la position de la CGT sur. il bon, y, y a plusieurs questions. C'est la question des traités, puis la question de l'Union européenne. C'est pas, pas tout à fait la même question. Bon, c'est quand même l'occasion de rappeler que la CGT avait porté un avis très critique sur. Sur le TCE en 2005, donc c'est quand même commencé à répondre à la question de, de quel, au moins de quelle conception de l'Europe. Hein. Bon, après, il y a le débat sur, sur la vision l'Union européenne. Ça, c'est encore une autre question, me semble-t-il. Bon, il y a une question effectivement fondamentale d'orientation de la construction européenne. Et d'ailleurs, je, je rappelle qu'on avait y compris, euh, avancé dans notre livret euh, sortie de crise au printemps dernier, euh, un certain nombre d'éléments sur, euh, par exemple, la question des, euh, des marchés publics. Aujourd'hui, le droit européen euh, contraint euh, chaque État euh, être extrêmement libéral, c'est le cas de le dire, en matière de marché public. Nous, on considère par exemple que pouvoir davantage orienter les marchés publics, en particulier sur sur des industries ou sur des points de l'économie non délocalisés ça pourrait être un instrument de réorientation de l'économie. Or, ça, aujourd'hui, n'est pas… En tout cas, largement entravé par, euh, par le droit européen. Donc, ça fait partie des marges de manœuvre à regarder. Et je, je me disais, euh, Michel disait qu'à juste titre, hein, que, bon, en tout cas en France, le, le, le débat dominant médiatico-politique, il n'est effectivement pas orienté sur euh, ne faut-il pas faire davantage contribuer euh, celles et ceux qui ont profité de la crise et puis qui étaient déjà en bonne situation avant la crise et qui le sont encore, et, voire même qui le sont davantage. J'ai euh, l'occasion de rappeler, ça, ça m'avait échappé, mais le, le, le premier milliardaire euh, du monde est maintenant français. J'avais n'avais pas vu ce qui ce, n'est ce, ce, pas un détail de, de l'histoire. J'ai vu ça il y a, il y a, il y a quelques jours. Euh, donc, effectivement, le débat aujourd'hui, il est clairement pas orienté en France sur ces questions-là. Par contre, moi, il me semble que dans le débat public, enfin, en tout cas dans les débats qui, peut, qui peuvent émerger au niveau international, et, et notamment dans un certain nombre de... de de pays sont des questions qui sont qui sont davantage posées. Donc c'est l'occasion aussi de, de, de demander à Michel quel regard il a lui sur euh, l'évolution des débats et des situations dans, dans les autres pays de la planète. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi des lignes qui sont en train de bouger à, à ces niveaux-là dans, dans un sens qui peut nous être favorable Donc vous voulez que donner une note optimiste. Moi, je oui. pense que ce qui se passe avec la, la, la, la, la pandémie ouvre quand même des possibilités. C'est-à-dire qu'il y, y a une renonciation à tous les dogmes, enfin une bonne partie des dogmes euh, dominants en pratique. C'est-à-dire le quoi qu'il en coûte, euh, l'idée que... Euh, je, la courbe de Philippe, c'est le truc technique, mais enfin, euh, consistant à dire que si on augmente trop les salaires, euh, le, que, le, que, pardon, que si le, le, le taux de chômage baisse trop, ça va créer de l'inflation, etc. Il y, a, il y a toute une série de dogmes sur l'austérité, enfin l'équilibre budgétaire nécessaire, etc., le financement de la dette. Il y a toute une série de choses qui ont sauté. Au niveau européen, ce qui a sauté en partie, c'était le refus de toute mutualisation euh, et ça a avancé un peu. Alors il y a deux manières de voir ces choses. La, la manière critique de dire tout ça euh, est superficiel, n'a qu'un temps, risque de, euh, de, de revenir au business as usual dès, dès que l'occasion se, se présentera. Mais il y a une autre manière, euh, disons... Euh, euh, qui n'est qui pas euh, angélique, mais qui permet de dire, il faut s'appuyer sur ces renoncements de fait euh, de, de la manière habituelle de, de définir l'économie, de, de, de fonctionner euh, de manière euh, optimale. Euh, il faut s'appuyer là-dessus pour dire, vous voyez bien que quelque chose euh, que, que on peut, euh, comment dire, euh, fonctionner de, autrement avec une autre logique. Pour prendre un exemple, le chômage partiel, c'est en gros pour sauver l'emploi, euh, enfin une bonne partie de l'emploi, euh, ben c'est l'État qui paye les salaires. C'est en gros ce qui se passe. Euh, c'est une espèce de, de comment dire, de, de renoncement par rapport au dogme. L'État n'a pas financer les salaires. Euh, euh, le, si l'activité baisse, et ben l'emploi doit baisser, etc. Et donc à mon avis, il faut, enfin, si on peut, il faut s'appuyer, creuser ce truc en disant on a en creux, d'une certaine manière, l'idée que, par exemple, l'emploi est prioritaire sur d'autres critères économiques. Et, et, et s'appuyer là-dessus pour dire euh, il faut, euh, il faut changer, disons, la, la, la, la manière de voir les choses. Alors, d'un autre côté, bon, réalistement. Euh, le petit graphique que j'ai présenté sur les présidents de la Banque de France montre que dans, dans, dans, dans l'idée des, des, des dominants, c'est revenons à, à l'état antérieur. Euh, il y avait une formule du FMI que, que, que je cite tout le temps à propos des mesures, disons, comme on dit, non conventionnelles qui avaient été prises au moment de la précédente crise et qui était de dire que toutes ces, ces mesures, ces dispositifs, sont intrinsèquement réversibles. C'est-à-dire, par nature, euh, ils peuvent être remis en cause dès que l'occasion se présente. Et si vous examinez les discours dominants, c'est bien l'idée, par exemple, des euh, dernières déclarations de Bruno Le Maire, et de dire que, de quoi qu'il en coûte, dès, dès qu'on peut, on, on arrête ça, parce que ça, ça va à l'encontre des droits. Je pense que c'est un levier sur lequel on peut s'appuyer. Euh, disons euh, construire une espèce de contre idéologie euh, par rapport à, aux idées dominantes, c'est-à-dire euh, bon, il bah, y, a, y a des situations exceptionnelles qui montrent que d'autres solutions sont possibles. Euh, C'est pas, pas grand public, mais les économistes disons dominants sont quand même percutés et un peu en désarroi dans, dans la situation actuelle. Hein. Donc euh, évidemment ils le ils vont pas le dire ça comme ça, mais quand on lit tout, tout, tout ce qui se ce publie, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est assez frappant. Et donc euh, peut-être, enfin, je sais pas si c'est une conclusion, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il y a, il y a, il y a les, les 35 heures traînent, comme il y a eu beaucoup de propagande. Enfin, euh, Barbara passe, parlait de toutes les imbécilités. Il y avait une, une vague. Euh, dans cette période qui consistait à dire il fait mauvais temps, c'est à cause des 35 heures Enfin, tout, tout, tout, il y avait une espèce de, de, de, de folie ce qu'il faut comprendre c'est que pour le patronat l'expérience des 35 heures un traumatisme absolu dans la mesure où c'est pour eux une incursion sur leur pouvoir de gestion de l'emploi hein, c'est à dire qu'on leur mettait des règles qui leur empêchaient de, de, de, de gérer à leur manière et ça c'est fond au-delà des arguments purement économiques, et, en général euh, fallacieux, euh, mais c'est ça qui a déclenché leur, leur, leur, leur colère, etc. Et donc il y a eu un, beaucoup de, de propagande faite pour dire que plein de choses euh, sont, sont, sont le résultat de, de ce passage au temps d'accueil. Et je pense que alors effectivement c'est déjà euh, éloigné dans le temps, mais il faut, il y a, y a un, combat aussi à réhabiliter de manière critique, hein, parce que tout n'a pas été parfait, mais de réhabiliter euh, l'idée que c'était pas une, la catastrophe qu'on nous a annoncée. Ça, c'est le c'est le point, disons. Euh, et puis après, je veux dire, bon, euh, je vais être forcément un peu pessimiste, mais on est dans un climat où, euh, où il faut reconstruire un, un projet alternatif d'une certaine manière la, la crédibilité disons, de, de ce projet alternatif je, je, je pense que vous avez vu ce sondage où, auprès des, de, de, de la population qui montrait que la majorité des gens étaient d'accord avec un programme, un programme de gauche et même de gauche assez radical avec où il y avait la réduction du temps de travail, l'augmentation de, des impôts pour les, sur les riches etc et en même temps comme Bruno Amable le, le remarquait dans un, une chronique dans Libération, euh, les, les, les sondages montrent que les gens euh, vont plutôt voter à droite, ou en tout cas euh, minoritairement à gauche. Donc, d'une certaine manière, pourquoi sont-ils d'accord avec un programme de gauche Et pourquoi ne votent-ils pas pour des, des partis de gauche qui, en principe, les soutiennent euh, Ils mettaient ça sur le compte d'une absence, disons, de de crédibilité, de, de, de, de, de foi, entre guillemets, euh, par rapport à la, la possibilité de mettre en, en place ces trois Et donc, euh, voilà, on est dans, dans, dans cette période qui est une période plutôt de, de régression biologique générale. Et on, on est dans la, la, la nécessité de reconstruire euh, un projet alternatif et, et la, la campagne sur les 32 heures, quelque chose qui qui à mon avis est jouable parce que c'est c'est une, une perspective où euh, on prend à bras le corps euh, la question de l'emploi, euh, puis la question de la comment dire du du, du bien-être général, cest à créer des emplois euh, euh, faire reculer la précarité, c'est quelque chose qui peut construire enfin qui est un élément important d'un d'une espérance sociale. Je ne sais pas si c'est ta conclusion, mais ça pourrait être une belle conclusion, en tout cas. Ah oui, c'est clair, ça marche bien, ça donne à penser, puis surtout, ça... moi, ça me fait surtout faire des liens avec d'autres choses, d'autres choses qu'on porte ou qu'on réfléchit en même temps sur... Alors, quand je dis on, je ne parle pas de, de moi ou l'écho hein. je parle globalement sur les questions industrielles, sur les questions d'emploi, enfin voilà, il y a tout un... On voit bien que tout ça est lié et qu'il euh, y a des questions de... De projet global, entre guillemets, à penser en même temps. Et je, je pense que c'est ça la difficulté pour tous les camarades d'avoir en tête tous ces liens entre les différents éléments de revendication salaire, temps de travail, emploi, contrôle de la production, contrôle salarié, etc. Enfin voilà, il y a tout ça qui, qui joue en même temps. Et j'ai l'impression que le lien, c'est bah, la nécessité de toute façon de faire autrement. Et je crois que ça, ça me paraît aussi être un élément intéressant. Mais en tout cas, bah, moi, merci beaucoup pour les graphiques pour tout ce qu'on va pouvoir retirer aussi de la discussion d'aujourd'hui. Et puis, ça, ça nous servira, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste, mais dans le groupe de travail, puis dans les suites à donner, nous, sur le, sur le boulot. C'était très précieux. Ben, merci euh, de votre invitation. J'ai oublié de le dire en entrée, donc je le dis en cours. De rien. On peut peut-être préciser aussi, Mathieu, pour les camarades euh, que le webinaire sera disponible, je ne sais pas encore exactement dans quel délai, selon quelle modalité, mais voilà qui pourra être réutilisé avec, du coup, évidemment, les, les graphiques euh, de Michel. Et que voilà bah, ça va continuer à alimenter la campagne avec euh, l'ensemble des autres supports que, qui, sont, euh, qui sont en train de travailler. Quoi. Ouais. Donc, affaire à suivre et, et merci beaucoup, Michel. Merci, merci à tout le monde. Salut tous verre. les camarades et bon courage. Et puis, bah en fait, tu l'as déjà dit au début, on peut le redire qu'on sera dispo pour des journées d'études, etc., mmh. sur les 32 heures et sur ce qu'il y a autour, entre guillemets. Parce que c'est un peu comme on dit Macron et son monde, c'est les 32 heures et son monde, entre guillemets, ce que, ce que ça implique et tout ce qu'il y a derrière. Donc, il y a, il y a encore du travail. Et puis, bah, nous, on a tout, tout le boulot qu'on doit faire. Et ça, ça va continuer. Voilà. Et bah, Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et ouais. à très vite. À bientôt. Salut. Au revoir.